Si on aller donner la performances sur les chables, sur les qui c'est difficile à euh, recommander les numéros 2, qui est au moment la c'est dernière salaire dans cette épreuve, 25 30 ans. D'accord, donc c'est vrai qu'ici actuellement, il si y a 11 euros, euh, j'ai mis au papier, c'est assez... Euh, surprenant de, de, de voir cette baisse de cote, mais bon, pourquoi pas, quand pour on la gagne, euh, ce n'est pas la, la première chance au, au papier. Alors, on a parlé euh, de Gondadam, oui. qui est la favorite, on a parlé également de... Smarag, dans le numéro 8, salut à tous salut à tous branchez-vous sur les courses aussi parce que je peux pas vous diffuser l'image parce que je prends un avertissement par facebook mais c'est bien que vous ayez l'image de votre côté pour comprendre mes calculs S'il vous plaît, on est parti pour deux heures. Je vous réexplique euh, mes méthodes. Il y a les méthodes par calcul. Il y a les combinaisons que euh, les numéros qui aiment bien se retrouver ensemble dans les arrivées, affichés par PMU. Hein. Puis euh, il faut vraiment regarder qui c'est. Mais euh, tu vois, par exemple, avec le. Le 5, aime, le 5 aime bien être avec le 4 et le 3. Le 3 aime bien avec 5, 3, 8. Euh, le 4 aime bien avec 1, euh, 6, 2, 4. Voilà, on va essayer de faire des, des combinaisons. Puis on va trouver la formule à jouer. On va prendre par rapport aux favoris. Tout ça, on va faire, on va faire nos calculs. On va sortir une combinaison. Euh, Aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les combinaisons 6-7-8-2, 6-7-8-3, ou 6-8-3-2, 6-9-3-2, 6-7-3-2, euh, ou alors quoi, 6-7-As-2. Euh, on va regarder tout ça aujourd'hui, les combinaisons possibles. On va essayer, de... ça va être compliqué aujourd'hui aussi. C'est les premiers jours du mois, hein, les, deux plus jours... les deux premiers jours les plus compliqués, c'était hier, aujourd'hui. Cette semaine, ça va peut-être s'alléger en difficulté, donc on va, on verra. En fin de mois, c'est bien, bien plus prenable. Hein. Les, les pronostics sont bien meilleurs à prendre en fin de mois. En fin de mois, hein. fin de mois on n'a pas d'argent. Alors bref, je vais vous montrer comment je fais mes calculs, tout ça. On va regarder tout ça. Ça va pas changer d'hier, mais bon, on, va, on est reparti alors on va se brancher Hop. R3 C4 qu'est-ce qui tombe R4 C3, le 7 et le 8 alors R4 C3 la, la course qui vient de courir à Pontchâteau R4 C3, il y avait une cote à 2,2 du favori on a le on a le 11 qui fait 1 et 1,2 2,2 on a 7 moins 9 égale 2, donc on a 2,2. Par contre, on avait quoi aussi On peut faire des calculs par rapport à la cotation du plus bas, on peut faire par rapport au nombre de partants. Il y avait 12 partants, donc il y a 10 et 11. 1 et 1 du 11, 10 plus, 10 plus 11, ça fait 12 quoi. 1 et 1 du 11, ça fait 12. 10 plus 11. Il y a quoi Il y a 11 et 10, ça fait 21, 2 et 1, 3. Il y avait 12 partants, 9 et 3, 12. On a déjà deux fois le nombre de partants. 11 et 10, ça fait 21. 2 et 1, 3, plus 9, ça fait 12. On, on a... On a quoi aussi il y a, des, il, y en a, il y a des calculs plus compliqués que d'autres, mais on doit s'y retrouver normalement. Il y avait 16 partants, R4, C2. R4, C2, il y avait 16 partants. Il y avait la carte du plus petit à 2,8. Comment on faisait 2,8 On faisait 13, 3 moins 1, ça faisait 2, fois 4, 8. On a le 2, on a le 8. 2,8. Il y avait combien Il y avait 16 partants, R4, c'est 2. On retrouve euh, le, 13, le 13, 3 et 1, 4 divisé par 4, ça fait hélas, plus 6, ça fait 16. On a 3, 3 moins 1, ça fait 2 du 13, plus 14, ça fait 16. Il y avait 16 partants. Tu vois ce que je veux dire c'est des calculs, t'en fais ce que tu veux, mais euh, j'aime bien faire des calculs, retrouver des combinaisons et après je m'apprête, je regarde quand même l'allure des chevaux, tout ça pour conclure quelque chose. Il faut y aller par étape. On ne fera pas celle-là, là. R3, C4, on ne va pas la faire. Faut, si tu veux chercher quoi mettre, il faut le chercher par étape. Déjà, tu regardes la cotation, tu regardes combien il y a de partants, il faut que tu égales trois fois le nombre de partants, faut que tu égales la cotation, du plus petit, il faut que tu égales l'heure de départ. Tu vois, il y avait 12h35, R4, il y a 3. On a le 10 plus 11, ça fait 12. Ou alors, on fait, euh, on fait combien 9 et 7, 16, 9 et 7, 16, 6, 1, ça fait 5, donc on a de 5. 10 et 11, ça fait 21, 2 et 1, 3. On a 21 aussi, on a le, le 10. 1 et 1, 2... Voilà, on a à 12h35. C'est un peu compliqué ce matin, mais je te dis, c'est pas les jours les plus faciles. Il hein. y a des calculs, on fait des calculs comme ça à la fin du mois, tout ça, tu vas te dire, bah ouais, ça rentre mieux à la fin du mois, puis c'est, on comprend mieux à la fin du mois. Mais il faut de tout, quoi. Il faut qu'on fasse aussi, aussi, au début du mois, il faut qu aussi qu'on qu se casse la tête, comme ça on sera plus fort à la fin du mois. Puis, au fur et à mesure des mois, on va mieux comprendre encore, encore. Donc, euh, il faut, il faut y aller. Là, il y avait combien R3-C4, il y avait 10 partants. R3-C4, il y avait 10 partants, ça partait à quelle heure À 12h50, hein. 12h51, ça partait. 12h50, 12h51, ça partait. Il y avait 10 partants. Le 4 était favori, tu vois, tu rajoutes une dizaine, tu mets 14. Le 4 était favori, tu mets 14. Ah, oh, c'était le 4 que tu es favori, oui. R3C4, le 4 était favori, tu rajoutes une dizaine. Il faut retrouver 14 aussi, il faut retrouver plus 1, 15 et moins 1, 13. Bon, il n'y avait que 10 partants, mais tu vois ce que je veux dire. Si c'est 7, 13, 8 et 7, 15, voilà, tu dois te retrouver dans des calculs. Et après, quand tu sais que des, des numéros aiment bien se plaire entre eux, tu peux regarder l'allure qu'ils ont, tout ça, puis tu peux les emmancher en ensemble. Tu fais une combinaison. Ah ouais, c'est pas du tout cuit, les gars, ça se fait pas comme ça. Hein. Merci René, merci Alpha, merci les amis. Voilà, on, on a le, le travail, on a le, enfin j'ai un travail, on a, une recherche, on a une recherche par rapport à la cotation du, du plus petit, et puis euh, à qui euh, le numéro du plus petit aussi, à faire une recherche. Tu rajoutes une dizaine au numéro du plus petit, du favori, et tu regardes la cotation du favori. Il te faut retrouver il y avait 1,9 du favori là chez PMU le favori c'était le 4 donc faut retrouver 14 13 14 13 15 et 1,9 dans nos calculs on va on va regarder on va voir on va les avoir et après c'est comme euh, je regarde j'aime bien j'aime bien me, me dire euh, après c'est pour trouver des combinaisons quoi je veux dire tu vois on a on a la, la cote du favori à 4 à 1,9 là il a 2,3 4 à l'écran donc il fallait qu'on fasse 14 il fallait qu'on fasse 13 et il fallait qu'on fasse 15 hein, tu vois il y a il y a comment on a 8 et 5 13 déjà donc no normalement derrière on doit avoir le 10 ou le... attends 2 x 8 16, 2 x 5 10 on a 13 14, 2 x 5 10 plus 4 ça fait 14, on a 8 et 5 13, il fallait qu'on trouve 15 aussi on a 4 et de 8, 8 divisé par 8, ça fait 1, plus le 5, ça fait 15. Puis on se retrouve avec le 4 favori, on va en rajouter une dizaine, on fait moins 1 et plus 1, on fait, le 4 était favori, on fait 14, 13 et 15. Il faut qu'on retrouve dans l'arrivée qui, qui doit venir, qui doit arriver. Après, tu as plusieurs façons de te retrouver 14, 13, 15. Là, on a le 9 en favori à 2,2, donc on doit trouver 19, 18 et 20. Euh, non, 19, 18 et... Euh, ça ferait quoi, ça 19, 18... Ouais, c'est ça, 19, 18 et 20, alors on doit retrouver. On a une cote à 2,2. Donc on va, on va faire nos calculs, on va se retrouver avec des numéros, et on, on essaie d'assembler pour euh, retrouver trois fois le nombre de partants. On va rassembler nos, nos numéros pour retrouver trois fois le nombre de partants. Là, il y a 11 partants, R4C4, et on doit retrouver aussi l'heure de départ. Une fois que tu as trouvé tes, tes, tes numéros, il faut ap après faire une deuxième recherche pour retrouver l'heure de départ, euh, le nombre de partants. Voilà. Tu dois tourner en rond en fait. Tu pars de la cotation du numéro du plus faible, tu pars du nombre de partants, tu pars de l'heure et tu dois retrouver l'heure de départ. Voilà, Tu dois tu dois faire un rond comme ça et ça doit buter nulle part. Tu vois ce que je veux dire dans tes recherches lors de départ de la course avant R3-C4, c'était 12h50. Qu'est-ce qu'on a qu'on retrouve On a 5 moins 4 égale 1, plus le 2, ça fait 12h. On a le 5, 12h50. Voilà, bon, allez, on, on va faire nos calculs. Un À Conchâteau, on, on va regarder si PMU, ils ne sont pas mauvais ce matin dans leur pronostic. Salut René Le 9 va souvent avec le, avec le 14 Ouais, j'aime bien le 9-6. Hein. Le 9-6, moi, René, c'est mes simples placés. Ça rentre souvent les simples placés dans, dans le mois, dans, dans les mois, depuis quelques années déjà. C'est mes meilleurs simples placés de valeur. Hein. C'est le 9 et le 6. Hein. Il faut qu'ils soient bien accompagnés. Là, on a R4-C4. Alors, on a l'arrivée de la course d'avant. 4-8-5-2-9. Tu vois, on doit retrouver aussi 4, 8, 5, 2, 9 de la course d'avant, par des calculs. Tu vois, le 9, on peut se le faire en 9 parce que c'est le favori, là. On va regarder tout ça, on va regarder qui c'est, on va regarder l'allure qu'il a, tout ça. Si, ça. si ça craint pour Château, s'il y a des gamelles et tout, comme c'est de l'Attelé, tout ça, on va regarder tout ça. Alors, après, on va regarder la cote du, du plus faible, à, à 2,3, Le 9. 2,3 contre 1. La course d'avant, on a le 2. On a le 5. 5 moins 2 égale 3, tu vois. On a le 2 et le 3, là. Avec 5, 2. On va regarder 5, 2, qui c'est tout ça. Ils paraissent forts, mais bon, on va regarder. Euh, l'heure de départ. Alors, l'heure de départ, 13h05. Le nombre de partants. On a 11 partants, là. faire 11 partants trois fois dans l'arrivée qui doit qui doit arriver là Si c'est 5, 11, 9 et 2, 11, tu vois ce que je veux dire les anciennes places du favori ça c'est intéressant aussi de faire les calculs avec les anciennes places du favori on va regarder les anciennes places du favori tu vois il bah, euh, y en a pas 50 là les dernières perf je veux dire il y a que le 9 il a fait euh, l'as alors une place première alors. Donc on a ça, on a nos calculs à faire. Voilà, on va faire nos calculs. On a la cote du favori à 2,5. Bon, je vais prendre cette ardoise-là. Pour vous expliquer... Tu te mets la rate de bouillon à regarder la valeur des cotations ou soit tu vas à, à ton intuition. Il y a 11 partants. La cote du favori, c'est 2,5. Il y a 11 partants. On est quoi On est euh, 13h05 de départ. Tu vois, normalement, juste avec l'heure et la cotation du plus faible, tu dois, tu dois trouver quelque chose déjà. On a 13h05 de départ on part à 13h05. On a 2,5. Euh, 2, ça, va, ça va changer aujourd'hui. Hein. Ça va être chiant parce que la cotation du plus faible va changer tout le temps. Là. Donc euh, le 5, c'est intéressant ou pas Sinon, comment on fait 5 On fait euh, 8-3, on fait quoi On fait quoi là ici 8-3-5 ou A7-4 A7-4 paraît un peu fort parce que à 7 4 paraît un peu fort. On fait peut-être 8-3-5 là, ça serait peut-être intéressant le 8 et le 3, le 3 et à 13 euros, c'est peut-être quelque chose. On va regarder l'allure qu'ils ont. On va mettre ça de côté. 8 et 3, 11, ça ferait déjà une fois le nombre de partants. 8, 3, 5, 9, ça ferait quoi 8, 3, 5, 9. Ou 8, 3, 5, euh, plus 1, moins 1, quelque part. 8, 3, 5, 6, par exemple. 8 et 6, 14, moins 3, ça fait 11. Euh, 6 et 5, 11. Euh, 8 et 3, 11. Tu vois, 8, 3, 5, 6, on a déjà une intuition de retrouver 3 fois le, le nombre de partants, là. On est à 13h05. On a le 3, le 5. On a 6 moins 5 égale l'as. Le 3, le 5. À 3, 5, 6. 3, 5, 6 paraissent intéressant. On a la cote du favori à 2,7. Ça change encore. Comment on fait 2,7 On fait 6,5 égale 1, 8 moins 1 égale 7. Et on a 8 moins 6 égale 2, 2,7. 8, 5, 6. 8, 5, 6, 9, 8, 5, 6, c'est quoi 9, 8, 5, 6, ça me ça plaît bien, ça me, ça me parle. C'est des combinaisons qui arrivent souvent, ça. En, en 2 sur 4, mais bon, comme c'est les plus petites cotes, euh, ça ne payera pas. Donc, il faut trouver quelque chose. Euh, si, si on va avoir euh, un ticket qui va rapporter ou pas, là, on va regarder. L'arrivée qui vient de se faire, c'est 9... Alors, ça ferait quoi, ça avec le 9, avec le 9 euh, pour retrouver la course d'avant, on, on regarde avec euh, le calcul de la course d'avant, là. Si on arrive à faire quelque chose. 9, 5, 6, donc euh, 6 et 5, 11, 1 et 1, 2. On a de 5, on a de 9, 9, 5, 6. Et on fait 9, 5, 6, 8, hein, 9, 5, 6, euh, 9, 5, 6, plus 1, moins 1, quelque part. Hein, 9, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 10. 9, 5, 6, 4, c'est quoi On va regarder l'allure des chevaux. On a le, le 4, on va regarder. La course d'avant, on avait le 4. Après, il faut qu'on égale l'heure de départ. Hein, 13h05. Si on a 9-5-6, on perd 13h05. Ça fait quoi, ça On a fait 4-13. Avec le 5. C'est qui, le 4 Ah madrick ouais, C'est quelque chose, hein, les Madrid. C'est des 3 ans. Jacovia madrick c'est quelque chose. Hein. J'aimerais bien voir l'allure qu'il a. Le 4. 9, 5, 6, 4, c'est quoi ça? R4, C4, il peut tomber le 4, hein S'il tombe le plus petit, 9, 5, 6, il peut tomber le 4, hein? Ou 9, 6, 8, il peut tomber le 4, hein? S'il tombe le plus petit, 9, 6, 8, il peut tomber le 4, hein? Euh, attends, je. 9, 6, 8. Si c'est 4, 10. Attends, par à quelle heure là 13h05. 6 et 4, 10, c'est 3. Ça ferait quoi ça 9 et 6, 15. 9 et 6, 15, moins 2. 9 et 6, 15, moins 8, 6. 9 et 6, 15. Euh... Le 11 est à 13 euros. Ah, c'est quoi celui-là là Bon, les gars, je me mets en route. Hein. Excusez-moi si je ne suis pas là la première, mais. On va regarder les noms bizarres des chevaux. Jour joyeux du 6, il est marrant. Jacovia Majeric, Jupe Lopérine. Le 3 et le 4, c'est marrant, mais. Faut s'attendre à faire des fautes, là, ça va être chiant, là. Quoi, le C'était quoi le rythme de la journée, je te parlais, là Ah, J'aimerais bien voir l'allure la des chevaux, Et 11 partants, 6 et 5, 11. Et 6 et 5, ça fait 9 et 1, 10. 6 et 5, 9 et 6, 15. 5 et 1, 6, plus 5, ça fait 11 encore. 9 et 6, 15. 5 et 1, 6, plus 5, ça fait 11. 6 et 5, 11. Déjà, on a deux fois, deux fois le nombre de partants. 5, 6, 9. Mais bon, on a une cote de 3,1 du favori. 2,8 maintenant. Ça va être chiant, ça va être chiant, le favori. On a 6, 3, 6, 3, 8, 9, ou 6, 3, 8, 9, ou 6, 5, 8, 9, 6, 5, 8, 3, alors fallait mettre 6, 5, 8, 3. Bon, c'est parti, c'est dommage. J'étais là-dessus au départ, hein, bon. Des fois, quand tu te crosses trop la tête, tu vas faire de la merde. Ah, je vais laisser pour regarder si j'avais quelque chose. Faut prendre le rythme, de la journée, on va y arriver, on va se mettre en route, On va se mettre en route, les gars. On va se mettre en route. Salut, toi, l'étage. Salut, René. 3-5 pour toi. 3-5-8, René. Ouais. C'est ma première appui de Intuition, hein. intuition 3-5-8. 3-5-8-6. Il n'y a pas juste seulement la course du PMU, le, le quintet. Hein. Tu vois, je suis en train de faire le, les courses en direct. Hein. Il y a Ikidia qui se passe en direct, les gars, derrière. Je ne sais pas si on entend derrière. Le 3 à 4, ils sont disqualifiés. Le 11 est disqualifié, 3-4 sont disqualifiés. C'est des courses qui se passent maintenant, les gars. bon château hein. ça part tout de suite. Hein. Le le numéro 5, milieu de la ligne en face, avec un javelot qui pousse toujours un tout petit peu sur sa droite, mais qui offre toujours un bon dos à Jour Joyeux, qui se contente pour l'instant de le suivre. Jonas Duvivier n'est pas encore battu, alors qu'à l'extérieur se rapproche vivement désormais Jacob Nebo, le numéro 5 qui tourne autour de saint sinclair le 7 Jaly bolero essaye également de regagner du terrain. Le peloton se reforme pour aborder dans quelques instants le tournant final. Nous y sommes avec Jablot, toujours en commande de l'épreuve, devant Jour Joyeux, le numéro 6, Giacomo Nemo qui est venu se placer tout près d'eux et qui poursuit son effort. Jonas Duvivier, pour l'instant, prisonnier d'une troisième ligne côté corde, alors que se rapproche à l'extérieur. Jaya Sinclair, rien n'est fait pour les toutes premières places avec Jablot, désormais sous la menace de Giacomo Nemo Attention à Jour Joyeux qui n'a rien fait du parcours, à, à saint Sinclair qui s'est bien rapproché. Jonas Duvivier est lancé maintenant par son partenaire avec Giacomo Nemo qui a l'avantage maintenant reprise toujours pour la victoire avec Jablo Jour Joyeux est désormais lancé maintenant par Élika Fin, de même que tout à l'extérieur Clément Duval-Eston qui demande à Jonas Dumillet d'accélérer Jour Joyeux, qui va tenter d'aller chercher la victoire que lui conteste Jonas Dumillet, qui fait la faute désormais, et c'est Jour Joyeux qui va s'imposer, qui va offrir une première victoire à la cadavre de Thierry Raffaillet. Si c'est 5-11, tu vois, si c'est 5-11. 6-5-8 les gars, il y avait le trio, 6-5-8, il n'y a, a pas de cotation, ça ne paye rien. Il y avait 11 partants, 6 et 5, 11, les gars. Il y a 6 et 5, euh, 6, moins 5, 6 et 5, 11, 8 et 2, 10. Donc il doit y avoir derrière, il y a, il y a quoi, là, sous le 2, c'est quoi derrière Le 2 8 et 2, 10, 6 et 5, 6, moins 5, égale 1. 8 et 2, 10, moins 1, plus 1, ça fait 11. 6 et 5, 11. 5 moins 2 égale 3 plus 8, 11, on retrouve 3 fois 11, même 4 fois avec le 10 là, avec les 5 premiers, 6, 5, 8. Alors, on retrouve hein, déjà encore euh, l'arrivée qui vient de se courir, hein. c'est bien, bien pour te faire tes calculs, hein. je ne dis pas qu'il faut suivre à la, à, la lettre, à la lettre ce qui vient de tomber, mais pour faire tes calculs c'est bien. Parce que si tu as une course de 8 par temps, puis derrière tu as une course à 16 par temps, tu vas pas retrouver, mais on... Et on continue. On a retrouvé l'ancienne place, on a retrouvé la valeur, on a retrouvé tout ça. Avec l'arrivée, là, 6, 5, 8. Là. J'aimais bien qu'il y avoir un 2, un truc comme ça, le 2, 3, 4, les grosses côtes, ça qu'allait peut-être venir. Mais 8 et 2, 10, j'avais 8 et 2, 10 ou je ne sais plus quoi, par une période. Alors on va, on va, on va noter 6, 5, 8, 2, 10. Attendez l'arrivée finale hein, les gars, parce que ça va peut-être changer. Hein, a... C'est de télé, donc euh, il va y avoir les commissaires qui vont vérifier la course. Attendez les gars. Là on a 12 partants. On a la valeur du favori, le 4 à 3,3. Ça va changer, mais il est à 3,3. L'heure de départ, on partait à quelle heure, R4, C4 On partait à quelle heure, les gars, R4, C4 Je vais vous montrer, hein. 13h05, tu vois, 8 et 5, 13, avec le 5, 13h05, on a quoi, 6 et 5, 11, plus 2, 13 sinon, et le 5, 13h05, on partait. On retrouve trois fois le nombre de partants, on retrouve l'heure de départ deux fois, tu vois ce que je veux dire après je te dis tu as plusieurs façons de le retrouver hein. tu as plusieurs façons de faire 8 plusieurs façons de faire 5 tout ça soit tu prends sec ou soit tu vas chercher euh... c'est bien de regarder les choux à ce moment là et de trouver un ou deux choux que tu trouves en forme et tu, tu commences à trouver ta combinaison après lors de départ là à 13h23 à l'air 3 5 le nombre de partants, on a 12 partants trois fois à faire. Nous allons en même pour la cinquième et dernière lavano forcément, c'est en handicap de catégorie 4 avec des 4 ans et au-dessus au départ le 8e nous partent. Peut-être une nouvelle histoire de Thomas Garcia et de Marco pour l'entraînement. On a tout noté, on va regarder les anciennes places aussi. J'aime bien regarder les anciennes places. Ça c'est personnage, il y a des trucs aussi personnage, je vous en fais, je vous en fais part mais euh, c'est pas facile à expliquer donc euh, tu vois là j'ai le 10 en favori euh, sur mon, mon pc puis là j'ai le 4 hein. on va regarder les anciennes places du 4 c'est chiant aussi entre le pc puis l'écran le, euh, le live c'est pas pareil c'est chiant les anciennes places du 4 c'est quoi ah non je vais regarder sur l'application et PMU justement je tranche sur l'application PMU à ce moment là je regarde le favori sur l'application PMU, le cas qu'il me propose. et Je vais partir mes calculs avec. La, la, tout... Moi, je ne vais pas rester euh, trop longtemps avec cette allure-là à vous expliquer. Je, je vais vite fatiguer. Le favori R3-C5 pour euh, PMU, c'est qui c'est le 4 aussi alors 2-3 as les anciennes places et 2-3 ça a changé la cotation hein. 3,2 les anciennes places du 4 favorisent 2-3 as On va regarder 2 3 ce qui c'est. On va regarder sur l'écran, c'est quoi, c'est du plat ça C'est discipline du plat, c'est 1900 mètres, 13h23 hein, 2-3-A, ça, 13h23, non Ça serait ferait quoi sinon ça Avec le 10, ça ferait quoi Comment on fait 2-3-A Avec le 10, on fait 10 et, 10 et 2, donc on a le 3. 10 et, 10 et 2, ça fait 12, 2 et un 3. 2 3 as, donc après si on a le 12, on fait 10, 2-3. On fait 10, 2, 3, 4, ça marcherait, ça 10, 2, 3, 4, on a l'arrivée qui vient de se faire, là. On a 10, peut-être le 10 à reprendre aussi, là Attends, comment je peux faire mes calculs, là L'heure de départ, alors, 13h23, et la cotation du plus faible à 3,4. 3,4, on retrouve 12, on retrouve 13, la cote du favori, on a 4, le 4, donc avec le 4 ça fait 14, ça fait 13, ça fait 15. Donc le 15 on peut se le prendre en 4, on peut se le prendre en 6, le 13 on peut se le prendre en 2, en 4, le 3, là j'ai 3, 2, 4, 6 devant moi là, 3, 2, 4, 6 ou alors quoi, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 2, 5, 6, 4 là j'ai devant moi là. On a 13h23 de départ. Le 3-2, c'est peut-être intéressant. 13h23 de départ. Le 2, il est cher. Hein il est à 29 euros chez moi. Sur l'écran, il est à 10 euros le 2. Et les anciennes places du favori, le 4, c'est quoi 2-3. 2-3, c'est les anciennes places du 4. Le 10 est favori là, c'est lequel 3 euros maintenant, le 4 il a 3 euros là. J'aimerais bien voir les chevaux s'échauffer là. Chez moi sur le, le PC, le, 5, le 6 et le 5 sont à 31 euros, et sur l'écran il est à 11 euros et 8,50 bizarre il ah, y a quoi des noms bizarres des chevaux là euh, Zambala, Zambala c'est quelque chose hein, le 10 Candy Sweet, euh, Diamond Gold, Ding Dong Footloose, step C'est quoi celui-là C'est quoi C'est des, des, des 4 ans, 5, 6 ans, 5 ans le 10, c'est un 7 ans, la vache. Il y a 12 partants. Il y a 12 partants. T'as vu le 12 hein Il paye pas de mine, le 12. C'est qui, ça Je vais regarder l'origine du 12. Le père et la mère du 12, c'est qui, ça Neatiko, Moro, Komado Il est avec qui, celui-là je ne sais pas, Giralda, Giralda, le père du 11, la mère du 11, Giralda. Ah, les noms qu'ils ont maintenant, là depuis le confinement, et les noms qu'ils ont, bizarres. l'entourage et l'origine, on comprend rien du tout, on dirait du chinois. Là. Avant, on arrivait à, à, à, devoir, à voir quelque chose, mais... Le pronostic de PMU nous propose 4, 5, 2, 7, 3, 10. Comment on va faire là l'allure des chevaux là. Et le pari amusant pour la gagne face à Dust. à 3,1 le favori, 3,1. On a 13h23 départ, on a le favori à 3,1. Fait chier ça. Et maintenant le coup sur les gazons. Si on a le 4, le favori ça fait 4.3, on a on a l'as, on a le 3. On a 13 heures déjà. On a le 3, la valeur du favori, on a 4 x 3, 12, on a le nombre de partants 12, 4 x 3 12. Déjà on aurait 12 une fois le 4 x 3 12. Sinon, comment on fait 4 avec le 4 en favori, tu vois, faudrait, avec le 4 en favori, il faudrait qu'on fasse 14, 13 et 15 aussi. Alors si on a 4 x 3, 12, ça fait 4-3 égale 1, plus 5, ça fait 4-3-5. Il n'y peut-être pas de surprise. Hein. 4-3-5. 5 fois 3, 15. Donc on a 15, on a 14. Attends, on a 14. Euh, 5 et 4, 9. Attends, c'est quoi 4 fois 3, 12. 4-3-5-6. R3-C5, c'est quoi C'est 3-5 en simple passé c'est plus rassurant on va changer de formule là. on va pas faire de combinés donc. on va faire des simples placés là si on a 3 5 en simple placés, on fait quoi 3 5, 3 5 2 on fait quoi 3, 3 5 4 on fait quoi 3 5 2 3 5 2 6 attend 3 5 2 6 Euh, 5 et 3, 8 et 6, 14, moins 2, 12. Déjà, on a 12 une fois le nombre de partants. 5 et 3, 8, 6, moins 2, 4, 8 et 4, 12. On a deux fois le nombre de partants. 6, 3, 5, 2. R3, c'est 5. Hein, c'est 3, 5. On s'en peut passer Moi, c'est moins rassurant. Après, il faut qu'on fasse combien 13, 14 et 15. Comment on ferait 15 là On ferait 3 moins 2 égale 1, donc plus 5, ça fait 15. On a quoi On a 8 et 6, 14. Comment on fait 8 et 6 5 et 3, 8 plus 6, 14. Donc on a 14, 15. Et le 13, comment on ferait le 13 5 et 2, 7. Plus 6, 13. 6, 3, 5, 2. Alors. 6, 3, 5, 2. Pourquoi ça ne serait pas 6, 3, 5, 2 là C'est quoi, là On est quoi On a à 1900 mètres ah le 8 est non partant les gars avec le 4 on a souvent le 5 ou le 7 alors c'est quoi le 7 là quand on dit 8 on a les anciennes passes du favori c'est quoi 2-3 as est-ce qu'on récupère 2-3 as là dedans là c'est fait chier le 10 là, la petite cote mais bon ou alors si c'est 3 on est en forme de 9 on a 9 et 3, 12, 9, 3, 6, on a 9, 3, 6, 4 alors sinon, ou 9, 3, 6, euh, 9, 3, 6 5, 9, 3, 6, 5, 4, on a 6, 3, 5, 2 ou 9, 3, 6, 5, 4, c'est quoi celui-là Avec 9, 3, 6, 5, 4, avec 1, euh, hein, 9 et 4, 13 lors de départ, 9 et 4, 13, avec le 6, 6 moins 4, on a 2, on a 13, et euh... après, comment on récupère 3 13h23, avec le 2, alors. 6 divisé par 2 égale 3. On a 6.4 égale 2. On a 9 et 4, 13. 9, 4, 6, 2, alors. 9, 4, 6, 2, ça serait ressemblant à l'arrivée qui vient de s'arriver, là. 4 et 2, 8. On a 6. On a... 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. 9 et 4, 13, 6 1, 10. 6 et 4, 10, ouais. 9, 9, 2, 4, 6, alors. 9, 2, 4, 6, j'ai envie de mettre du 9, 6 aujourd'hui. Je crois que c'est ma journée. Tout à l'heure, je me disais ça, ça allait c'est la journée du 9, 6 en simple placé. Ça les ça payer aujourd'hui, mais il faut voir avec qui ils sont entourés. 9, 6, 9, 6, je ne sais pas. C'est bizarre celui-là. On est où là On est à Menine. R3C5, à Menine. R3 Menine. Qu'est-ce qui tombe à Menine depuis tout à l'heure R3C4. Il y a du 9, 8, 5, 2, 4. Il y a quoi 8, AS4, 3, 2. Il y a quoi 6, 4, 2, 8. AS3, 2, 7, 4. Il y a beaucoup de 4 quand même à Menine. Là. Après, il faut faire 13, 14, 15. 9 et 4, 13. 9 et 6, 15. Et euh, 14, comment on fait 14 Si c'est de 8, 9.8 plus 4, 14. Alors. 9, 2, 4, 9, 2, 4, 6. La cote du favori. Il n'y a pas de 3, 5, à 3. 3 il n'y a pas d'air 3, 5, 3, 5. 9, 2, 4, 6. On commence avec on voit le chevalet un peu plus qu'il a. On va commencer avec lui. J'ai déjà dit qu'il Bon. Nero de, Nero de Avalo. Diamond Gold. Et The Dust. Et Footloose. À 2,3 euros le favori. Ah, il y a 50 trucs à garder d'ailleurs. Tu penses quoi du 15 au Quinté Au quinté tu Attends, j'ai pas... deux fois le, le chat là. Il marquait deux fois le chat là, pourquoi ça J'ai l'impression qu'il est rentré The Dust, hein Ça marche pas ça Ah oui c'est bon. Et Cameroun va se retirer derrière toi. Ah oui, vous savez bien si le favori est dans les boîtes et.. 10 et 40 contre 1 de côte pour elle qui débute à Managne. Attends, je me reconnecte parce que j'étais sur les calculs. Attends, je reprends le, le live. Alors, on est avec les bons boulot. Mais elle te dit que c'est la course. Elle a gagné 3 courses sur le sable dans les mers. deux pour gagné 2 en un entourage. 3 courses d'Aslo. René, t'as 3, 5, 8 là Non, il n'y a pas de 8 là. Non, c'est quoi C'était la course d'avance. Hein Pour bon, le quintet, le 15, à Hauteuil, il y a 18 partants à Hauteuil, Pff, si je peux l'éviter cette course-là, bon, franchement, il y a 4700 mètres à 15h15, c'est pour ça que tu me demandes du 15, le 15 c'est quoi ça, 15h15, il y a Doudingue, ouais, Doudingue c'est ça, ouais. bah, t'as raison, ça doit être ça, non mais je déconne, mais Doudingue, je sais pas, c'est quoi, tu voulais me passer un message, tu voulais quoi, là Tu voulais me passer un message, Stéphane, tu voulais quoi Je comprends pas, tu me mets le 15 et tu me mets rien. Tu me dis, tu penses quoi du 15, mais c'est quelle course C'est pour le Quintet à 15h15. Ouais, le 15, c'est Doudingue. Doudingue, euh, j'aime bien le prénom, mais euh, c'est 4700 mètres du style. Ouais, pourquoi pas hein. C'est R1-C3, moi j'aime bien prendre une cote à 13 euros ou le 13, hein. R1-C3. Là on a le 13 en favori, tu vois, Gaulle euh, avec ce nom-là, normalement le favori, euh, pour le quartier, il devrait faire quelque chose. Hein. Il est peut-être un peu cher, mais bon. Sinon, une cote à 13 euros, il y a l'As aussi, l'As. Ou sinon le, le 13, l'As, ou sinon il y a quoi une cote à 13 euros, il y a quoi Le 3, là c'est le 3 après le 13 en favori au quintet, il faudrait qu'on fasse 12 et 14. Comment on ferait 12 et 14 On fait euh, 13 plus 1, 14. Darling déborde, Saint-Park, euh, Grand-oncle, king Levis. 6 fois 2, 12, c'est 4 et 2, 6, 3. 4-2-13, 4-2-13. C'était quoi l'arrivée du hier y 4, 2, 13, 4 5, 12. 12 hier Il n'y a pas de 4-2-13 au Quintet hier ou une dizaine ou pas Hier, il tombe 7-10, 14-5-12. Le 12 d'hier, il va peut-être représenté par la sous le 3 aujourd'hui, pour le Quinté. r R1-C3. Aujourd'hui... Par rapport à la course d'hier, on reprendrait bien 12 en forme de 1 sous 3 d'hier. 14, 14, 14, euh, 14 euh, 1 sous 3 et 14-13 1 sous 3 hier. 14-13 1 sous 3. On va regarder ça après. On regardera le quinté quand ça sera le moment. La 9-2-4-6, j'avais moi. Qu'est-ce Qu qui tombe là On a coupé placé le 9-2, alors ça marche C'est quoi derrière le 6, le 9, non Ah, moi bon, je l'avais pas. J'ai couplé placé, Si tu jouais à la formule de 4 chevaux, 4 x 3, 12, il y avait 12 partants. Hein. 4 x 3, 12, bêtement. Il y avait R3, C5, il y avait bien le 3. Hein. Salopard. 4 x 3, 12. C'était 7 x 2, 14. Hein, c quoi, C'était 5, 12. 3, 3 et 2, 5, plus 7, 12. On va regarder parce que le 7 ou le 12 sont 4e ou 5e. On fait les calculs pour l'autre. Alors tu prends, tu prends tes. Tu prends tes. comment tes.. Comment qu'on peut appeler ça là Tu prends des.. Tu prends des renseignements, voilà, un peu partout. Tu regardes l'heure de départ. Tu vois, R3-C5, on avait 13h23 de départ, R3-C5. On a bien le 3 et le 2. 13h23. Bon, là, on part à 13h40, R4-C5, 13h40. Tu prends des renseignements sur l'heure de départ, la cote du favori, tout ça. Et tu vas te retrouver avec des combinaisons, tu regardes les chevaux, des chevaux. S'il y en a un qui te parle ou pas, puis après tu poses ton ticket. Tu balances pas comme ça, comme un sauvage s'emballe sur des chevaux parce que l'autre il te l'a dit ou j'en sais rien. Fais ton travail toi-même, merde. Et Je t'explique ma méthode, moi. La cote du favori, le 12 à 2,5. Le 12, les anciennes places du 12, c'est quoi R3-C5, les anciennes places du 12. J'ai le 4, maintenant j'ai le 4. Non, non c'est quoi celui-là ah, oui. C'est R4-C5. Hein. Ah, putain, je vais y arriver. R4-C5. 13h40. Le 12, les anciennes places du 12. Oly-Madrick. As-2-5. As les anciennes perfs. As de 5 et euh, il y a des disqualifiés, disqualifiés, disqualifiés. Le 12. C'est un 5 ans. Bon. Il a 3,2 contrats. Bah non, là, là, il a 2,6. Bon. Entre le PC et puis le, le direct sur la télé, c'est autre chose. Donc 13h40, on a la cote du favori, on a les anciennes perfs, on doit égaler l'arrivée qui vient de se faire. 4, 3, 2, 7, 12. Bon, c'est encore pas définitif l'arrivée qui vient de se faire, mais on va la prendre quand même. On a 13 partants à faire trois fois. Qu'est-ce qu'il peut faire 13 partants trois fois On a le 12 en favori. On a l'heure de départ à 13h40. On a la cote du favori à 2,7. On va faire déjà un premier tirage avec le 13. Le 11, ça ferait quoi Ça ferait 13, 2, 11, 4. 13, 2, 11, 4. Et celui-là, ça ferait quoi avec le 7 16, 18. Ça ferait quoi ça 9, 5, 7. On va regarder. Alors, 11, 2, 4, 13. 9, 5, 7. On est à 2,7 la cote du favori. Sinon, comment on ferait ça, alors bah, 2,7 du favori, le 12. Mais je ne sais même pas si on va le prendre en favori le 12. Il n'y a que des, des places de disqualifiés, pratiquement. Alors, comment on va faire, là 13h40. Qu'est-ce qu'il peut nous faire On va regarder le 4. Le 4, il est rassurant pour faire nos, nos calculs. historique Day. C'est donc comment on fait 4 avec le 13, au lois Si on prend 4-13, non c'est quoi, là C'est des 5 ans 13h40 de départ, on prend 13 13h40 de départ On prend 13 et 4, 13h40, bêtement. Sinon, comment on fait Il y a quand même une différence entre les plus faibles et les plus et, euh, Enfin, les plus faibles. Il y a le 12 et favori Il faudrait qu'on fasse 11 et 13. Comment on fait 12, 12 13 si on prend 12-13 comment on fait 11 derrière 2-3 Il faudrait faire l'As derrière. Si on prend 12-13, 12-13-11, on peut prendre l'As hein C'est quoi l'As Les roses des barbes Ah ouais Oli Mandric, Hugo Meloa, Isia Mirandaise. Comment on temps, va faire il avait là à Il y a des disqualifiés de des places de disqualifiés pour le 12, ça me fait peur. Le, le 13 est plus régulier parce qu'il a moins de disqualification. Le 13. À 13h40 de départ, de on doit prendre le 13 normalement. Si on fait nos calculs avec le 13. On a la cote du favori à, à 2,6. Donc 13, ça fait 3 moins 1 égale 2. Donc il faudrait qu'on égale 6 derrière. On va garder 6, qui c'est On l'avait tout à l'heure à faire les calculs, là 4 et 2, 6, on l'avait. Sinon, avec le 11, ça fait 2. Et le 4, comment on ferait On prendrait 4, 11, 13, 11, 4. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Isia Mirandaise, 13, 11, 4. On va regarder l'allure des chevaux, là. Le 4 aime bien se plaire avec A7-4 ou avec le 5, mais ça paraît un peu riche. Hein. Il y a 13 partants, 6 et 7, 13. Le 6 et 7, c'est mon interrogation de 6 et 7, mais. Unique le 6, Athena of Night, Hidalgo, Herminé. C'est quoi celui-là à Ah, quoi J'aurais pas accroché quelque part pour faire mes recherches. On a la course d'avant, on a quoi Avec les cotations qu'il y a, on a peut-être du 10, là C'est qui 10 History Family avec Abrivar, avec la famille Abrivar, le 10 Non C'est intéressant celui-là, non Qu'est-ce qui tombe à mon château depuis tout à l'heure Il y a du 10-11 aujourd'hui, 10-11-12-13 aujourd'hui. On va mettre 10-11-12-13 en 2 sur 4 là. Sur les deux accouches de Karl de Champenois, à le 6 unique, euh, qui a désormais quelques courses dans les jambes. Euh, L'autre jour, il a pris une bonne troisième place, c'était sur les poudrons de Majkoune. Karl me disait qu'il a peut-être manqué d'un petit artifice ce jour-là. Donc aujourd'hui, il est mis dans, dans des bouches-oreilles. Est-ce que ça va lui permettre de... 10, pense, 10 As, 11, 13, 10 As, 11, 13. 11, 12, 13 As. 11, 12, 13 As. Un... J'ai envie de mettre l'As pour ça un peu ça placer, peut-être. Peut Il serait marrant, celui-là. Si on prend les plus petites 11, 12, 13 As, c'est quoi l'As, euh, la famille de l'As Paris au fort, une, une, Iber, une Iber André Francis bijon ah, c'est quelque chose. Un hein 4, c'est 5. Si on prend 11, 12, 13, 1, ah, ça ferait quoi celui-là pour faire le pour faire pour, pour euh, arriver à nos calculs 13h40, on a 13, 3 et un 4, donc on a 13 et 4 13, avec le 13. On a 13 as, 13 as 12, 13 as 11, 13 as 11. Ça me plaît bien, 13 as 11. Le 12 est favori à 3 euros. 11 et as, ça fait 12, 2 et 1, 3. 11 as, 12, 11 as ou 13, 11 as 13, 11, as, 13, 11, as 12. 11 as, 12, 12. Je vais regarder mes recherches avec ça. 13, 3 et 1, 4. Le 12, 2 et 1, 3. 1 et 1, 2. 4, 4 et 3, 7. Avec le 12. Formule 2 sur 4. 12, 13, As, 11. J'ai envie de mettre là ça, pourquoi on s'en peut placer peut-être. J'aime bien l'écurie avec l'équipement qu'il a là. L'entourage. roses des barbes. Attends, là j'ai fait quelque chose, non Ça marche toujours ça Deuxième course de rentrée pour celle-ci. History family au 25 mètres. Euh, Baté, 6, 13, 8, 2, 9. 6, 13, 8, 2, 9 pour celle-là. 6, 13, 8, 2, 9 pour toi, Baté. On a la cote à 3,4. 13 et 12, hein, ça fait 3,4. Hein. 3 et 1, 4 et 12, 2 et 1, 3. La cote du favori à 3,4. Il y a 12, 13 qui sont rassurants. Moi, j'ai envie de mettre. Un... Si je mets 12, 13, 11, je mets, je mets une grosse. Je mets l'as. En 2 sur 4. J'aime bien faire des suites de chiffres. 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8. J'aime bien faire des suites. Alors là, je fais la suite par rapport à l'as. Je mets 11, 12, 13 et je reviens avec l'as. Il y a 13 partants. Le 12 est favori, 2 et 1, 3, c'est plus là, ça fait 13. Il y a 11, 3 moins 1, 2, du 13, plus 11, ça fait 13. On a 3 fois le nombre de partants. 11, 12, 13, As. J'aimerais bien me la faire celle-là, putain, je serais content. J'aimerais bien que ça marche bien ça là on va regarder, on va y être, être attentif. Après, on va au château, les gars, après on va au château. Après, on va au On partait à quelle heure, là À 13h40, on départ. On partait, là. On m'entend bien, là 13h40, on <rire> Le historique qui affiche tout de suite ambitions, pour le Se rapproche le de en troisième position, devant le 6 unique, avec en dehors Athena of Night, qui précède Hidalgo Herblinet. le numéro 3 est disqualifié suite à son incartable en attente à l'arrière du peloton, dans le dos pour l'instant, et pour On roule devant avec le sculptural historique. On avait la course avant là, 4-3-2-7, ça faisait combien 2 sur 4, 4-3-2-7 alors que on se rapproche sur il n'y a des pas de grosse cote Couplé 4-2, j'avais 4-2 à 2,90 seulement, 2 sur 4, 4. Ouais, tu vois il n'y a même pas, pas de gain, des ça ne rembourse pas le ticket ça, des tu peux avoir ton ticket gagnant mais tu pas remboursé. Avec hein. Je partais mes calculs avec 4-3-2 tout à l'heure R3-C5, et je suis parti en cacahuète. Quand tu fais trop de recherches, après tu pars en banane, tu fais des conneries, tu veux te trop, te, trop, te, trop te creuser la tête, ça fait, ça fait que des merdes. Quand tu, quand tu réfléchis trop, c'est pas la peine, ça marche pas non plus. pas passé devant les tribunes historiques d'aide, toujours à l'avant du peloton. et Hérobarbet vient ensuite avec le numéro 9, l'isoble du bocage. On a fait la faute ensuite avec Herbal de Vandel qui disparaît. Aucun changement, hein, ça n'a quasiment pas bougé depuis euh, les premiers mètres. Si C'est m'emmerder cette 12, là, s'il fait la faute Il ou pas là. Attends, on est à combien On est à une heure de live, vous êtes déjà 2000 à avoir vu la vidéo pratiquement on pas encore bougé avec je vais essayer de rester jusqu'au Quintet, mais avec cette allure-là, j'essaie d'expliquer, je suis partout là, ça va être chiant, je vais être crevé là. Tour, donc, te crouver, là. alors que le leader a répondu par une faute, le numéro 4, Historic Day, sans terminé de ses chances, sa première disqualification, aujourd'hui, Historic Day, qui laisse le champ libre à l'isope du bocal, le numéro 9, et Rebarbet est toujours en deuxième position à l'extérieur, honnête tout peu le numéro 2 et voilà maintenant Hidalgo Erlinet avec euh, Mathieu Potier qui s'annonce. Euh, Isia Marandès lui le pas de même comme des 25 mètres hein, qui sont en train de se rapprocher. Salut Hamid. Hermine, qui fait un très belle Salut les de... amis. Il n'arrive pas pour l'instant à dominer ses adversaires. Il reste un petit peu en suspension. Ils du bocage. Toujours à l'avant du peloton, devant Héro Barbé, le numéro 1, le 2, Onel Pouchivon, qui reste courageux pour l'instant, quant à René elle est toujours à l'arrière du peloton, elle va tenter de faire une belle ligne droite, à l'image, dixième Marraja, et ça qu'elle marque pour l'instant, début de la ligne droite finale. On, a, on entre en tête avec le numéro 9 Isop du Bocage qui va tenter de créer la surprise mais Isia Marrandez est lancé maintenant par Richard jolie attention également à Oli Madrid le numéro 12 qui est toujours en point de mire et qui s'apprête à bien terminer tout à l'extérieur, le 9 a toujours l'avantage Isop du Bocage mais débordé maintenant par Isia Marrandez qui va être attaqué tout à l'extérieur par Oli Madrid le numéro 12 et Eric Rafin Isia Marandese qui tient tête pour l'instant à Oli Madrid Oli Madrid qui essaie de faire la différence Oli Madrid peut être sur le poteau dommage Lasse, dommage pour Lasse dommage on est bon, les gars, dans nos calculs, là. C'est des calculs compliqués, non Ça marche Richard, à chaque fois, je me prends une banane avec le 9, le 10, ou le 1, ou le 2. Chaque fois, avec ces consulats, c'est dommage. Et là, ce qui est 6e, non Non 7 je sais pas. Il a décroché là, c'est dommage. À ah, Le 12, euh, avec ses places de disqualifié, c'était tout ou rien. Tu as vu d'où qu'il arrive, là Il arrive du bout, là. Il a, il a, du, il a du répondant, mais il faut, faut savoir le canaliser, hein, le 12, favori, là. Ouais, je voulais le le, le le multi, mais bon, il y en a de trio là. Allez, 11, 12, 13, 9, 10. On a la cote du favori là, le 4 à 3,4. L'heure de départ, on a quoi 13h58 à Hauteuil. On a 12, 12 partants à faire 3 fois. On a les anciennes places du 4. À Hauteuil, les anciennes places du 4, on a quoi Ah, c'est un, un inédit. C'est chiant ces courses-là. On a 12 partants. C'est des inédits. C'est chiant. Avec le 4 en favori, il faut qu'on fasse 14, 13, 15. 4 favoris. 14. On va noter déjà ce qu'on doit retrouver. On regardera. On a la cote du favori à 3,4. On a l'heure de départ à 13h58. 13h58. On a la cote du favori à 3,5. Maintenant, ça change. Ça change il faut être le 4 en favori il faut qu'on fasse 13, 14, 15 donc 3 x 5 déjà on aura 15 5 moins 1, 4 donc on aurait quoi le 2, 10 là attends 10 et 3, 13 le 3 c'est quoi sinon comment on fait 10 et 3 3,5 3, du favori j'ai envie de faire un 2, 3, 4, 5 là mais bon je vais t'emmerder par le 10 on va regarder les chevaux, euh, Blue Destiny, Match, match Play, Casper Denono, de David Duberlet, Joli Cœur de Gouet, Iden Bleu, il y a 12 partants là aussi là, 13h58 de départ, 2 et 1, 3, c'est quoi c'est 12 et 1, 3 plus 10 ou plus l'As, c'est 12 As ou 12 10 les anciennes places du favori, on les a pas. Return of the King, le 12, avec Joël révélé, c'est quelque chose. Je vais regarder l'origine, tout ça, du 12. Bertrand, des balles en bas. Lady Coco, Capgard Cap le père de la merde Capgard du 12, c'est sympa. Après, il faut qu'on égale l'arrivée de qui vient de se faire, là. Si on prend 10-12... 10, 12, on a 10, on a, on a 2 moins 1 du 12, on a 9, on a 10, on a 13, on a 12, ah, le 11 alors, 2 moins 1 et on a même le 11. Avec 10, 12 on a, on a tout, l'arrivée qui vient de se faire, on part à 13h58, 2 et 1, 3, plus 10, ça fait 13 déjà, 13h, 2 et 1, 3, plus 10, par contre c'est 3000 mètres, On a 2 et 1, 3, plus 10, ça fait 13, 13h58. Ou alors, on met, on met 13, 5, 8, on met quoi On met 10, 12, 5, 8, on met quoi La cote du favori est à 3,1. On peut faire 8, 5, égale 3. Et, euh, 12, et 12 et 10, ça fait, euh, ça fait euh, 24, 22, 2 et 2, 4. 5, 4, égale 1. Donc, on aurait 13. 13 ans 58 alors. as 3, as 3, 5, 8, alors. Ou alors 10, 12, 5, 8. On fait quoi as 3, 5, 8 ou 10, 12, 5, 8 Si on prend 5, 8, euh, si on prend 18, on prend 12, ou l'as ou le 5 18. 18 1 ça ferait 18 as ça ferait, on retrouverait le 9, là, 19 On fait 18 AS4, alors. 8 et 4, 12. 10 et AS, 11. à ah, 18 AS4, là. On va regarder, qu'est-ce que c'est Alors, on a 18 AS4 par, par, euh, par rapport à l'arrivée qui vient d'arriver. Par rapport, euh, qu'est-ce que je calculais, là Tout à l'heure, j'avais 8, 5, 3 AS. C'était par rapport à la cote du favori. J'avais 8, 5, 3 AS. Si je récupère si si si par... Euh, par rapport à l'arrivée qui vient de se faire, j'ai 18 à 4 Par rapport à la cotation du favori, j'ai 5 3 On a 13h58. Est-ce qu'on a 8, 5 3 AS ou on a 18 à 4 Comment on va, se dire on va trancher, les gars On va regarder les chevaux s'échauffer. On va regarder l'origine, tout ça, des chevaux. Le 12, il me plaît bien, mais bon. Je vais le révéler, Bertrand Ball en bas. Les autres sont peut-être bien aussi. Hein. Il y a Mémé avec le 11. Le 11, il fait quelque chose. Hein. Network, Victoire des Bordes, le 10, avec François Nicole, c'est quelque chose. Hein. Le 9, c'est quoi Et non partant Le 8, c'est du... Chaillé-Chaillé. Norris 4 Hall, ah, c'est quelque chose. Le 8 aussi. Hein. Le 7, c'est quoi Thierry Chevillard. Atlantique Festival. Le 6, c'est quoi Zuliani, euh, jeu de Saint-Éloi, Cadougor, François-Gilles, David Cotin, sur le 5, c'est quelque chose aussi. 5-8, c'est quelque chose. Hein. Il y a 12 partants, 5 et 8, 13. 3-1, il y a 2. Donc on a 5-8-A, 5-8-10. C'est quoi celui-là Ou 5-8-4, ou 5-8-10. 5-8-4-10, alors 7, 8, 4, 10, est-ce qu'on met le 4 Joël Charon, Saint-Dessin, le 4, c'est quelque chose aussi. Hein. Norris 4, le, le 3, c'est quelque chose. Hein. 8, 8, 5, 4, 3. Hein. Euh, Pelletier, euh, Excel en Excel, le père du 2 est pas mal. Norris 4, le, le père du 3 est pas mal. Sadex, Las, Lagnès, Mackerre l'entraîneur de là c'est pas mal mais l'origine je connais pas trop si on prend 3 2 4 si on prend le 8 3 2 4 on fait quoi 10 3 2 4 8 3 2 4 5 3 2 4 on va regarder 5 3 2 4 tout ce que c'est on a 4 en favori il faudrait qu'on fasse 14 13 et 15 3 moins 2 plus 5 ça fait 15, 3 moins 2 plus 4 ça fait 14, et le 13, comment on fait 13 5 fois 2, 10, plus, plus 3, 13. 5, 2, 3, 4. C'est marrant celui-là, c'est parce que c'est une course compliquée, mais est-ce qu'on prend les favoris ou pas J'aime bien l'entourage le, de l'origine du 5, 2, 3, 4. Hein. On a 12 partants. 4 x 3, 12. Bêtement, 4 x 3, 12 déjà. On est une cote du favori à 3,1. Donc on fait 4-3. J'aime bien l'origine et l'entourage du 4-3-5-2. Ah, je vais regarder encore 4-3-5-2. Je vais regarder les autres quand même. Joli cœur de Gouet euh... Attends. Et compliqué à Hauteuil. Hein. Match play. début euh, Blue Destiny, David Duberley, Boisénith. D'autant plus que son frère qui était un extraterrestre n'a pas gagné en Comment on va faire là Il faut qu'on fasse l'arrivée d'avant, là, 12, 12, 11, 13, 9, 10. On fait 5 fois 2, 10, on fait quoi Le 2, comment on se le fait On fait 6, 6 moins 4. 6 moins 4, euh, ouais, c'est quoi ça 10, 10 moins 5. 10 divisé par 5 égale 2. Comment on va faire On a un code du favori maintenant qui bouge à 2,9. On a pas dans base on a 13 à 58 à faire. 8 5 10, 8 5 10 quoi, 8 5 10 4. on va prendre les plus petites, hein, je suis désolé, 8 5 10 4, je sais même pas putain. Ah, hein, j'ai peut-être une combinaison avec 8 3 5 alors, ici ah oh, putain, 7 7,4, pourtant, ça paraît pas mal. Ça paraît intéressant, peut-être à 7,4. 7,4 égale 3 euros. Hein. La cote du favori à 3 euros, là. 7,4. C'est quoi le 7 Thierry Chevillard, c'est quelque chose Romarius Thierry Chevillard, Morandi, Atlantique Festival, Michel, Michel Lucas qui très joué, David c'est le Charlie Qu'est-ce qu'on va faire? Là Je serais intéressé par mettre A7-4 à à 7, en 2 sur 4, les gars. 7 et 4, 11 plus 1 et 1, 2 plus là, ça fait 12. Déjà, ça ferait le nombre de partants. 7 et 5 ça fait 12. Ouais, 7 AS4. 7 AS4-6, 7 AS4-5, 7 AS4-2, 7 à 4 3 4 x 3, 12, 7 à 4 3 C'était 5-12. On prend les plus petites. 7-4-5-1, 7 4 5 ça serait marrant de 7. Parce que c'est une course compliquée, ça serait marrant de 7. Ça s'en peut passer. Une de, de du on a peut-être euh, 7 ans, ça peut placer là. Alors comment on fait euh, 4 moins 1, ça fait 10. Donc euh... 4 moins 1, ça fait 3. 7 et 3, 10. On a 7 et 1, 8 et 1 9. On a quoi 7 et 6, 13. 7 7 et 5, 12. 7 a 4, 11. 7 à 54 4. 7 à 54 4. pouvez placer. 7 à 54 Le 7, on peut placer. 2 sur 4, sinon. 7 à 5, 4. 13h58 de départ. Ça marche avec 7 à 54 13h58, 13h58 Ouais, ça marche. Hein. 13h58 avec 7 à 74 Ça marche avec la cote du favori à 2,7. Est 7 à 5 7 à 5, 4 7 à 5, 4 couplet placé, 2 sur 4 le 7, ça peut placer je serais marrant de la mettre celui-là aussi je serais marrant de la mettre C'est pour le Quintet, Razeau, c'est pour le Quintet 10-12-13-11 pour le Quintet, Razeau. Merci, Pichou. Merci, merci, les amis. Les habitués, les gars. Merci, les habitués. Merci, merci. merci, merci. merci. Avec Casper de Nolan, le favori David Duverlet. Il est un petit peu froid pour le moment, il est parti sur les chaussettes et se retrouve maintenant en 7e ou 8e position. Casa crouche tot Les ouais, couleurs vont passer pour les tribunes et nous avons à l'extérieur et notre bon qui anime la course numéro muron de la casquette intérieure. Casper de Nolan qui a fait une tête en deux ans. Je me suis peut-être trop cassé le, le crâne, j'ai peut-être fait trop de recherches. J'aimerais bien que ça passe quand même. Merci Christelle. J'étais parti avec euh, 10, 11, 12, 13, je sais pas quoi, j'ai fini avec Le temps il s'est coulé, j'ai fini avec autre chose. C'est une longue distance, hein, il y a 3000 mètres, c'est des. La course d'avant, on avait le trio, non, 12, 11, 13. Combien ça aurait fait en formule trio Combien ça aurait fait ça C'est encore pas calculé. La course d'avant, 4, 2, 3, 7, on avait un 2 sur 4, pas trop cher. Dommage. 4, 2, 3, ça aurait fait combien, ça La formule 4, 2, 3. Mais si tu as de quoi faire plusieurs tickets, c'est bien pour toi, mais... Un trio à 11 euros, ça paye pas déjà. C'est compliqué, ça paye pas. C'est pas les jours les mieux, là, au début du mois, là. C'est pour les gains, c'est compliqué. compliqué, les gains sont faibles. Il reste euh, mètres, 1150 mètres. -en si, il n'y a pas aussi de loin, il y a trop une faute sérieuse. L'animateur, mais il a quand même une grande avance encore sur Boselich, il lance la chasse. Avec Elon Dambo de... en deux troisième position, Rodem II est ensuite au quatrième rang. Derrière Nassoubal, on va assez librement le long de la corde. Il est suivi dans sa progression par Jolie Cœur du Coué. Le favori de David Duberlet est 7-8ème. Il est encore en course pour les bonnes places, mais très loin pour le moment. Son compagnon d'entraînement. très ah, j'ai effacé mon ardoise, merde Je vais regarder mes calculs, si c'était bon, là. On a celui-là, -là, J'ai pas de quoi faire 50 tickets, donc c'est pour ça que je, je serre un peu mon panneau. Ça vous intéresse pas, les gars Oh, il y en a un qui est tombé. Là, c'est tombé, putain. Il a pas mal. La chute qu'il a fait, mon petit gars. 1, 2, 3, 4, 5, putain, merde, il Bon, couper, placer, ça rentre, simple placer le 7, il n'y a pas, 2 sur 4, c'est bon, 5, 3, 4, c'est bon, on est bon, ce pas des grosses cotes les gars, 5, 3, 4, 6, hein, c'était un peu plus haut, le 4 ou le 6, euh, le 4, bon, le 4 était favori. Il hein. fallait qu'on fasse 14, il fallait qu'on fasse 13, il fallait qu'on fasse 15. 5 et 4, 9 et 6, 15. 6 et, euh, 4 x 3, 12, 6 moins 5, égal 1. 12 plus 1, ça fait 13. 10 et 3, 13. Il fallait qu'on fasse 14. 8 et 6, 14. 5 et 3, 8, plus 6, 14. Bon. Vous pouvez placer, c'est bon. 2 sur 4, ça peut placer. Le 7, il n'est pas là. 13h58. Hein. On, a, on a le 3-5. Hein. Appuyez-vous quand même pour savoir l'origine, tout ça. De, tu vois bien, c est, c est, on ne pose, pose pas un pronom final comme ça à euh, la va-vite. Hein. On va retrouver le 10, tout ça, l'arrivée d'avant, mais bon, en après, fait, tu as 50 façons de calculer 12, calculer euh, 10, tout ça. Donc. Allez, on va voir R4C6. On a l'arrivée d'avant, 5, 3, 4, 6, 10. On a le favori, là, le 12 à 1,9. On a l'heure de départ là, l'heure de départ de R4C6, 14h15. Il y a 18 partants là. On a quoi On a 18 partants à faire trois fois. Alors. On va prendre la cote du favori 1,9, le 12. 1,9 On part à quelle heure 14h15 Avec l'as on ferait quoi 12 On ferait quoi On fait 12 as On fait quoi 12 12 ça fait quoi ça, ça fait 3 Ça fait 10 plus Ça fait 9 et 3, 12 Ça ferait quoi ça Ça fait 18 Ça fait quoi ensuite suite, 9, à 9, euh, 12 à suite 9, c'est quoi celui-là C'est quoi les cotes là hein R4C6. 2 et 1, 3 plus 6, ça As fait 9. Hein. Petite remise en route. En fait, On prend le 9 il euh, y a 18 partants on fait quoi 18 par temps, on fait, fait AC8, AC ça fait 18 partants temps AC8 on a une cote 1,9 du favori 8 et 1,9, on a l'As on va regarder qui c'est tout ça R4, C6, à 14h15 de départ c'est ça qui est un peu chiant, c'est que lors de départ, 14h15 on fait 6 moins 1, il 5 14h15 et tu regardes mes combinaisons de secours sur en haut des pages. Hein, on se retrouve avec des combinaisons. On les a tout le temps en couplé gagnant, en couplé placé. Quelques jours, des fois, c'est couplé placé. Quelques jours, c'est couplé gagnant. C'est toute l'année, pendant des années, des années, ça va être ça encore. En haut des pages, les gars. Et mes, mes arrivées de secours. À 14h15, de départ. Oh, J'étais où, là Ouais, je voulais regarder euh, les chevaux qui c'était. Il y a Pont-Château, Pont-Château, qu'est-ce qui tombe à Pont-Château depuis tout à l'heure 12, 12, 11, 13, 9, 10, 6, 5, 8, 2, 10, 7, 8, 10, 11, 9, 11, 13, 4, 6, 14, 6, 2, 3, 12, 2, 6, 2, 3, 12, 8. Bon, il y a, il y a 18 partants. est pour participer à l'arrivée Fraîcheur du Mont, le 2, escale de Maloué, 2 fois 9, 18, mais comment on fait 9 C'est quoi ça C'est de c'est 2800 mètres, départ à 14h15 Comment on va faire là Il faut détailler chaque chevaux et tout là C'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait On détaille chaque chevaux ou quoi là Putain R4, C6, on prend le 4 et 6, on fait quoi 6 x 4, 24, 4 et 2, 6, pour faire 18, 6 x 3, 18 On a quoi 6 x 3, 18 là avec des cotes comme ça on prend le 3 là C'est quoi le 3 Hendrix bleu avec euh, Raffin Olivier Raffin C'est quoi l'origine du 3 On va dire des cotes intermédiaires. écouter Le 3 sinon on fait en forme de 12 ou en forme de quoi Qu'est-ce qu'on va prendre là Et l'arrivée d'avant il faut qu'on égale 5, 3, 4, 6, 10. Avant le c'est une chance. Mais au 8, au 8, il en met pas plein les yeux. Très postaud, on a vu. Le 10, c'est quoi celui-là, le 10 Hier je lisais les noms des chevaux et j'ai regardé ce que j'avais enregistré. Et... Le résultat, c'était autre chose. J'avais le nom des chevaux devant moi, je les lisais, ils ont donné l'arrivée. Et je sais pas, j'ai regardé après les résultats sur, sur le PMU, c'était autre chose. C'est chiant. C'est bizarre quand même. Justifier la, la, la, la avec le 12 en favori, il faudrait qu'on fasse 12, 11, 13. Avec 12 en favori, il faudrait qu'on fasse 12, 11, 13. On fait quoi ça on fait 4 fois 3, 12, on fait 4, 4 2, 1 ou on fait 4, 3 Peut-être faut-il attendre, surtout si on veut le jouer gagné. On peut éventuellement, si on y croit, l'envisager pour une place, mais pour gagner, ça semble un peu compliqué. Ça paraît compliqué. Suivant hein. les dires de Clément Duval-Dessin, il en croit un petit peu trop juste. Il y a beaucoup de parties en plus dans, dans cette épreuve. Pour envisager le podium, c'est un peu chaud. Pour aller plus de place. Alors 12, 12 moins 2 égale 10 de la course d'avant, 12 divisé par 2 égale 6, le 4, le 3, et le 5. On a 12, 4, 2, 12, 4, 2, mais on fait quoi avec ça 12, 4, 2, 3, 12, 4, 2, quoi 12-4-2-6, 12-4-2-8, on fait quoi euh, qu 12-4-2-6 ou R4-C6, 12-4-2-6, on... on tente euh, R4-C6, 4-6. Après, il faut qu'on égale 18 par temps. 12-4-2. 12-4-2-6, 12-4-2-8, c'est quoi 12-4-2 quoi 12-4-2-3 12-4-2-6, 12-4-2-8 On va essayer de regarder 18 partants. 3 fois 6, 18 6 fois 3, 18 6-3-12 6-3-12 6 fois 3, 3, 3, 18 6 fois 3, 18 6-3-12 6-3-12 quoi La cote du favori à 2,1 ça paraît compliqué pour lui avec 6-3-12 on fait 6-3-12 quoi R4 c'est 6, 6-3-12-4 6-3-12-2, 6-3-12-As après il faut qu'on égale 12-13 et, euh, et 11 ah, c'est 6-3-12-2 6-3-12-2 Mais là, il présente au dégueulasse numéro 15, même si elle reste ferrée. C'est pas une bonne chance, elle hein, a déjà le réseau de bien se comporter en étant, en étant ainsi. Alors, bien sûr, il faudra avoir un petit peu de, de vista dans le parcours. On peut y passer 2 sur 4, 6, 3, 12, 2. Ouais, J'ai peur du 6 de... en forme de 15 ou en forme de, je sais pas. Ou 2 fois 3, 6. Celui-là, il m'inquiète. 3, 12, 2. 3, 12, 2, 6. 3, 12, 2, 15. 3, 12, 2, quoi 3, 12, 2, As, 3, 12, 2, On s'appelle placer 2 sur 4, 3, 12, 2, 6, 3, 12, 2, 1, 2 sur 4, 6, 3, 12, 2. Et on retrouve l'arrivée d'avant là, 12 moins 2, gale 10, 12 divisé par 2, gale 6, euh, 6 divisé par 2 égale 4, on a le 3, on a quoi On a 3 et 2, 5, 6, 3, 12, 2. On a l'heure de départ 14h15. 14, 12 et 2, 14, euh, 2 et 3, 5, 12, 2, moins 1, 6, ouais. 6 3 12, 2, c'est pas pas ça Ça plaît. plaît. La code du favori, favori. a combien combien la cote du favori à 2,3, on prend 2-3. De 2, 3, 12, 2, 3, 12, 6, 2, 3, 12, 12 c'est pas mal. 2, 3, 12, 6, 2 ,3, 6 10, 2, 3, 12, 8. 2, 3, 12, As, 2, 3, 12, 2, 3, 12, R4C6, 2, hein? 2, 3, 12, 6, 2, 3, 12, 4. Comme, comme, avec, euh, 2, 3, 12, 4. 4 qui est 2-4-12 hein, ça devrait rentrer, hein, 2-4-12. Hein. C'est les plus petites, hein, 2-4-12. En 2 sur 4, ça devrait rentrer. Il y a trois petites là, cette course-là. Il faut jouer 2 sur 4 ça. Les trois petites. 12-2-4. Ça, ça devrait rentrer. En plus, c'est 4 C6. Qu'est-ce qu'on avait la course d'avant Je m'en rappelle plus. On avait le trio, non, non On avait coupé et placé, 5-4, ça n'a pas payé non plus les picottes. Autre jour il a sa forme, C'est pas payé encore. Donc on premier niveau, On a un trio tout à l'heure à 9 euros. Non, 15 euros le trio, euh, R4C5, 13 euros, 15 euros le trio, R4C5. J'avais pas donné la formule trio, j'avais donné la formule couplet placé ou je sais plus quoi. Ah, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment des petits gains et puis c'est compliqué à, à trouver. Là. Bon, je sais les gars, c'est dimanche, hein, c'est tranquille. Ça démarre, ça démarre bien pour Escale de Malouet, le numéro 1 en compagnie d'Hendrix Bleu. On est bien parti également avec Flocon Montjanet, tout à l'extérieur et d'Odasif, isolé des autres, qui est en train déjà de se rapprocher alors qu'on a fait la faute avec quelqu'un d'avril qui a un programme et qui va passer en dernière position quasiment On se trouve également un autre concurrent qui est peut-être fond du vivier à confirmer quand même, hein, c'est pas sûr pour l'instant on va retrouver les concurrents dans le premier virage avec Edo Nazif le favori qui est en train de, de progresser on s'est bien fort du a qui était à l'arrière la du peloton Nazif qui est en train de sous la vigilance quand même d'Eric Raffin, alors qu'Escale de Maloua a toujours l'avantage précédant Enara de Trio. avec également euh, bien placé sur de Montjanet, Florephilachique qui est en train de se rapprocher actuellement de même que Fraîcheur du Monde, le numéro 2 Florephilachique euh, qui vient de prendre la tête au numéro 1 alors qu'on a fait la faute avec Franco Fleury sur une troisième ligne mais qui a été rapidement remis. Fraîcheur du monde, Benjamin Rochard qui prend l'avantage mais Endo Dasif fait le mouvement actuellement. On va venir en deuxième position aux côtés de Fleur Philachique. On a quitté la corde ensuite avec Escalde de Malouet en cinquième position. Le de qui vient ensuite devant Franco Fleury qui reste au contact des premiers, un peu plus loin Espoir des mesures, le numéro 5. fraîcheur du monde donc contrôle de l'épreuve même si le favori de est à sa hauteur escalde de Malouet qui est en troisième position toujours en dehors de fleur filachique avec en cinquième position côté corde le numéro 9 france et à l'extérieur flocon de et on s'est posé on va deux par deux actuellement on va pas très vite devant les tribunes avec un Donasif qui s'apprête peut-être à prendre les commandes de l'épreuve même si elle est temporise Fréchard Dumont euh, se tend un petit peu. Elle va avoir un dos désormais, Fréchard Dumont, puisqu'elle fin a décidé d'accélérer pour aborder le dernier tour. Escalde de Malouet. est tout près. Fleur Filachic en quatrième position avec le Flocon Montjanet devant First Pillar. le numéro 4 et de 9, Franco Fleury. La course est maintenant lancée pour aborder bientôt le kilomètre. C'est la conduite donc du favori de Bonasif, euh, Sage, Fraîcheur Dumont est en deuxième position, toujours à l'extérieur Escalde de Malouais, Flocon Montjanet qui suit plutôt bien le mouvement avec euh, son intérieur Fleur Filachic, On a des ressources également avec Pillar. Le numéro 4, un peu plus loin, Hendrix le Bleu. Et le numéro 5, Franco Fleury, bientôt le bout de la ligne d'en face. Avec aux commandes de l'épreuve, Il reste 800 mètres même si elle est sollicitée, Flore Filachic, Flocon avec, qui suit plutôt bien le mouvement avec euh, First Pia, avec euh, également Hendrix Bleu, alors qu'Écule de Fureté, la Cataracte Blanche, essaie de se rapprocher en troisième épaisseur. On est à 500 mètres de l'arrivée. Endo Dazif euh, qui contrôle pour l'instant devant le deux fraîcheur du mont. À l'extérieur de ce dernier, le numéro 1, 4 de Malouette, Flocon avec, qui commence à se décaler maintenant, Cubes de Fureté, qui continue de se rapprocher maintenant, euh, ramenant également un autre concurrent qui est Fazenda de Mortré, Le début de la ligne droite finale, Endo Dazif là, se présente en tête, mais Écule de Furet vient maintenant l'attaqué, fraîcheur du Mont, marque un tout petit peu le pas, mais se défend bien néanmoins, alors qu'à l'extérieur, Floco Mongalais se défend bien, Eldo Dazif, qui a toujours le meilleur, on vient de lui rabattre les œillères. Est-ce que ça va être suffisant pour contrer l'équipe de Fureté Il repart un petit peu endodasif. Dazif, avec l'équipe de Fureté qui pousse un petit peu sur sa droite, et endodasif finalement va avoir le dernier mot devant l'équipe de Fureté. Troisième place pour le numéro 1 à de Malouet devant Floco Mongalais. Alors on n'a que le 12, putain. Pas, elle est... le, le 2 l'a décroché. Le numéro 12, ordre d de qui de, chemin de la Deuxième place pour le 16, écume de Fureter avec Guillaume Martin, la troisième pour l'as, de Malouais. Non, c'est ça. c'est de... putain de 8 Deux merde. 12-2-6-8, notre... 12-2-6-3, putain j'ai pas pris bon merde. Fais le 2 est trop loin, il a décroché à la fin. Il était tranquille, peinard le 2 pour finir, putain. J'ai pas de quoi faire 50 tigres, c'est pour ça que je vous en propose pas 50 non plus. C'est plus propre, tu vois. Et guidé quand même. Là, on l'avait là, 12, 4, 2, 8 là. 12-4-2-8, on avait euh, On n'avait pas de 16 quelque part. On avait l'As, on avait Asuite, on avait. Euh, on a fait chier. Hein. Il y avait 18 partants, je t'avais dit à 18 partants. Il y a 12 à euh, 8, 12 à 8, 6, ou 12 à 8, 2. Après je suis parti là-dessus, putain. Quand tu te casses trop la tête, c'est pas bon non plus. Hein. Je les avais là, mes calculs, putain, fais chier. J'ai fini par poser quelque chose d'autre. Euh, ah, c'est 18 par temps, c'est comme ça, 18 par temps, c'est comme ça. toujours un peu la même chose, hein, euh, un calcul. Toujours pareil, mes calculs, c'est toujours pareil. Moi bon, c'est très difficile. Que... Bon, je reste, reste jusqu'au quintet, après j'arrête, les gars, je suis KO, là. J'arrête pas de courir partout là. À 14h33, on part. Je regarde partout, je suis attentif partout, c'est épuisant. On va attendre l'arrivée finale, R4C6, le ticket final. Les commissaires vont regarder l'arrivée, ils vont valider. Le ticket sera validé après, mais on va attendre. 12-16 à suite 2, la 12-16 à suite 17. 12-16 à suite 2. La photo, là. La photo de 17. On va attendre l'arrivée des commissaires. L'arrivée définitive. Euh, là, on a le 9 à 3,6. le nombre de partants, 13, on va faire trois fois. Ah, vache. On a bien voulu me le faire, celui-là, putain. Dommage. La course d'avant, là, fait chier. C'est un bon lot à prendre, merde, c'est dommage. Non. On va attendre entre 2 et 17, on va regarder. Là, on a 9 en favori. Elle a 3, 5. 3, 5. Est on est à 3,5. 3,5, qu'est-ce qu'on prend comme numéro à 3,5 On fait 3 en forme de 12, en forme de 14. Le, le, le 3 en 3, en 12, ça fait quoi ça 2 moins 1, ça fait 1, ça fait 13, 4, 2, 12, 14, 3, 13, 4, 2, j'ai comme chiffre, là j'ai le 14, j'ai 16, j'ai 5, j'ai 7, j'ai 3, 14, 16, 5, 7, 3. J'ai 12, 14, 3, 1, ce 13, 4, 2 comme chiffre. Alors, il faut que j'égale 3,3 du favori, là. Ça a encore changé. Il faut égaler 14 en 33. Il faut égaler 13 fois, 3 fois le nombre de partants. Il faut égaler aussi l'arrivée qui vient à ah, celle 2. Pour hein. bon, l'instant, ils ont mis 2, mais on va attendre. C'est quoi, c'est de, de la haie, là, il y a 3000 mètres, pour de, pour, de pour de la haie, il y a 3000 mètres. à 3000 mètres en haie, c'est quelque chose à Hauteuil. C'est quoi les chiffres correspondant à Hauteuil, je ne me rappelle plus. Les chiffres de la journée, c'est quoi, 6-8, 6-8, ou alors 3-2, 6-8, 3-2, 6-8... Euh, les chiffres du jour, c'est quoi 6-8-3-2, les chiffres du jour C'est spécial pour aujourd'hui, c'est quoi On est combien aujourd'hui, là 3-0-4 6-8-3-2-4 aujourd'hui, non C'est pour, pour pas les courses avec trop, trop de partants, mais à 14h33. Le 9, le favori 19-10-18. Non. 18 19 20 avec le 9 en favori il faut faire 18 19 20 il faut faire 3 fois le nombre de partants. Là, c'est chiant parce que c'est une course compliquée. C'est une épreuve compliquée. Les 3000 mètres, c'est une épreuve compliquée. On a la course d'avant à faire. On a 12, 16, à suite 2. Les anciennes places du 9, on n'en a pas non plus là. Du favori. Il a 3,4 du favori. Comment on fait 3 et 4 12, 14, 3, 13, 4, 2, 14, 16, 5, 7, 3. C'est quoi C'est quoi celui-là On va prendre mes. On va prendre mes. Mais comment mes, Je vais aller regarder mes combinaisons de secours sur mes, mes pages. Qu'est-ce que je propose 8, 3, 7, je ne sais plus ce que je proposais sur mes pages. mes combinaisons de secours, enfin, ça sera peut-être pas mal. Là. Ça ne marche pas. Je trouve votre dans un très bel état. Je trouve qu'elle a plus d'être bien prête, elle a du chic. Qu'est-ce que vous en entendez Qu'est-ce qu'elle a contre elle J'imagine que si vous débutez là, c'est que ça doit bien se passer. Oui, contre elle, elle n'a rien contre elle, à part qu'elle débute. Il y en a qu'elle débute en je crois. Et. C'est une bonne famille. Son père avait gagné en débutant. Sa mère a rien vécu. Euh, elle a un physique magnifique. Elle est appliquée sur le sac. Maintenant, ça reste des débutants. Mais si elle reste ce qu'elle fait le matin, elle est capable de très bien courir. Justement, mais, a... mais formule de survie là, à 6 2 4 où il y a quoi Il y a 10, 5, 13, 15. Bon, il n'y a pas de 5 là. Il n'y a pas de 15. Et sinon il y a 8 3 7 9 ou 3 4 5 As. Il n'y a pas de 5. Si on, si on fait mais il est sérieux c'est 3 9 3 9. Je crois qu'il peut son retard de gamme d'ici la J'espère. Oui oui, pour moi il a la possibilité complètement. putain. Comment on va faire là Il y a des belles cotes. Il hein. oh, faut, faut regarder les chevaux. On va regarder les chevaux. On a Rose Sacrète, étoile du Berlet, euh, Jabo Rosa, nuit de surprise, le 4 nuit de surprise, jouadore le, le 6. L'Ocimus euh, le 7, Night Aria le 8, en toute intimité le 10. Ah, le 10, c'est quelque chose. Nuit Bleu le, le 11, Sinsa, Sandlodge Lodge le 13, Sandlodge Lodge, François Nicole. Est-ce qu'il fait tout à l'heure le choix de chanfreinte de François Nicole sur euh, la course numéro 1 Gabriel Anders euh, le 3, avec Lefebvre. Le cheval de la le 4, il finit bien. Ah, il finit 5 le cheval à françois Nicole le 10, tout à l'heure. Est-ce que... R1-C2. On prend 10 encore, c'est la journée de 10-11-12, hein, je crois. 10-11-12, euh... 10-12-13, 10-11-12. C'est la journée, je crois. En toute intimité, nuit bleue, sans loge. C'est emmerdant le, le 9, là. 3-1, ça fait 2. 2 fois 9, 18. Donc, faut, avec le 9, il faut qu'on retrouve 18, 19 et 20. On fait 10, 10 et 9, ça fait 19. On fait 9 fois 2, 18 du, du 13 ou du 11. Le 11 est cher, là. Non, le 11... Est... On fait 19, 13, 11, comme tout à l'heure, l'arrivée tout à l'heure. Hein, 19, 13, 11, c'était à quelle quel arrivée ça, 19, 13, 11, tout à l'heure R4C5, on recopie J'aime bien les chevaux euh, vers la fin, j'aime bien les... comment ils sont équipés avec l'entourage, tout ça. 19-13-11. Ce cas emmerdant, ça va être euh, le 4. Ou alors on fait un class. On fait 13 as. 13 as 2-3, alors 13 as 2-3 c'est... Ou... On fait quoi 13, 13 2-3-4. 13 2-3-4. On a un code du favori à 3,5. La cote du favori à 3,5. On fait 2-3 qui font 5. On prend 2-3. Et 1-C2. On fait un 2-3. Un 2-3-4. À 3,5 du favori. Dans un On fait 3-2-5 ou 4-1-5. et 1, 5. Pourtant, j'aime bien la fin, j'aime bien les, les derniers. Là. Mais c'est ce une, une course compliquée, c'est pour ça que ça me pousse à aller vers des cotes un peu plus fortes. Et en fait, les premiers sont bien équipés aussi. Hein. Et toi, Du Bernier, Jabba Rosa, de Surprise, Rose Secrète. Il y a 13 partants, 6-7-13, mais. ça va être les emmerdants, 6-7. Un mescan, Jean Yffouin. Comment on va faire jouer à dehors portée, puis de nouveau, euh, le de 9 et 4, 13. Le 4 du favori, le 9. 9 et 4, 13. 9 hein. et 4, 13. On fait quoi alors 9, 4, 3, 9, 4, 9, 4, as, 9, 4, 9 4 3, 9, 4, 9, 4 euh, 9-4-1, 9-4-3, là on a 3,6 du favori. 9-4-2. Et la couche des éniques. Donc voilà, 7 9 Elle a sur le 7. Moi j'insiste 6, mais quand il y a le temps d'arranger un 3 dans les coin souvent ça fonctionne. 3 c 6 euh, le 9 à 3,6, on fait 9, 4, 6, 2. 9, 4, 6, 2, putain, c'est compliqué celui-là. 9, 4, 6, 2, c'est quoi Je vous adore, nuit, nuit de surprise, étoile du berlet et Batav. 9, 4, 6, 2, ouais, ah, j'ai que ça. En 2 sur 4. Ouais, j'ai même pas le temps là. Elle était compliquée celle-là à déchiffrer. 9, 4, 6, 2, mais c'est déjà parti. En 2 sur 4. Euh, 14, 33, 6 divisé par 2 égale 3. 9 et 4, 13. 3 et 1, 4. Ah, voilà, c'est chiant celui-là, il est chiant chiant celui-là. L'épreuve est compliquée. Ça va au c'est pareil. Pour le Quintet, ça va être chiant. Et donc, Encore deux courses, les gars, puis j'arrête. Je suis KO. 5 à que, notamment de favorite qui vient à son extérieur. 8, Nightaria, faisant partie des, des attentistes à l'image également du numéro 3, Jabo Rosa. Le 2, Étoile du Berlay, étant pour l'instant des pénultièmes, juste devant le numéro 4, Nuit de Surprise, et le 6, Waddle du pavillon, est bon, plutôt bien négocié par tout le monde, et notamment par l'animatrice euh, qui s'appelle Love Mouse, qui a les ordinateurs bien pointés aux commandes, et du bleu, qui vient à tourner, à deux jolies là, la, la grande action, qui sont pour le moment aux, aux avant postes avec ensuite le numéro 12, Simza, et rose secret, qui est bien calé, Derrière les premières, précédent numéro le numéro house d'Ox la, la casaque de Renault Labilé. On retrouve la table, la favorite. C'est pas très bien, la tarantac est assez prudent, dans cette faute un peu timide. Et du coup, par rendez du Après, il y a Bois et puis, avec... Combien ça aurait fait de 2 sur 4 avec le 8, à 12-8 tout à l'heure R4 et R4-6 Si on a plusieurs tickets à faire, ou à 12 à 8 avec 18 partants, à 8, ça te fait chier, hein Pas choisi le bon porno. Combien ça aurait fait en 2 sur 4 3 fois 30 euros, putain, ça m'était bon. Un ticket à 3 euros, quand tu fais 4 chevaux, un 2 sur 4, c'est 18 euros, tu veux 3 fois 30 euros. Mais si tu faisais 2 tickets, bah, ça te bouffait des gains quoi. C'est ça qui est chiant. Il faut vraiment trancher, vraiment... Tu fais 2 tickets, ça va te bouffer des gains. Hein. Ça ne te racerait plus rien. l'attitude pour toujours... J'avais une bonne impression avec les. Il y avait 13 partants vers le bout, là, 10, 11, 12, 13. Mais merde. C'est la journée, il faut, je ne sais pas si ça va être la journée, je ne sais pas. Non, il y avait le 12 qui est un peu riche. Hein. 10, 11, 13, j'avais 10, 11, 13. 9, 10, 11, 13. Hein. 10, 11, 13, As. Et je me suis orienté vers 9 4 6 2 Il reste 600 mètres. Ah, il est compliqué, c'est courses compliquées là, faut pas parier toutes les courses les gars. Ouais, 11 12 13 as hein, putain on, on... 10 11 12 13 as 11 12 13 as ça, ça. ça fait chier ça a rentré trois fois de sur quatre avec ce pari en 12 13 as ça, ça. j'ai fini par faire autre chose J'étais avec 19, 11, 13. En 2 sur 4. Euh... Là, je retenais des numéros, mais il ne faut pas jouer tout ça. Par rapport aux favoris, là, à 3,5. chier. Putain, il y a même le 12, tu vois. Merde. Ah, c'est la journée compliquée, je vous le dis, depuis le début, le... Depuis le début du live, hein. Il en faut aussi, hein. c'est comme ça, bon, ça, ça nous forme, ça va nous former. Tu vois bien que c'est pas du tout cuit, euh, surtout en début du mois, les gars. Ça fait longtemps que je fais des courses comme ça, j'ai jamais vu les débuts du mois aussi compliqués. Hein. Euh, j'ai pas de quoi faire 50 tickets, mais... Bon, on fait chier. Alors, 7, 11, 13, 12 as. Ah, ça. je suis KO les gars. 14h50 de départ. Tu peux vérifier, hein, tu regardes la vidéo, tu vérifieras avec l'heure de départ tout ça si ça correspond. Tu regardes l'arrivée. Et tu vas chercher, tu dis, bah oui, c'est parti à quelle heure Ah ouais, c'est pas mal. Et tu vas trouver une correspondance avec les arrivées, puis l'heure que ça part, et le nombre de partants, tout ça. Tu vas voir. Après, faut il bien, faut bien se mettre en tête les numéros qui aiment bien se plaire ensemble. 14h50, R4, C7. Il y a 14 partants, trois fois égalés. J'ai choisi de jouer contre avec le numéro Alors, on a la cote du 14, justement, à 2 euros. Là, on va peut-être avoir des anciennes places, là, pour euh, vraiment répondre à quelque chose. On a les anciennes places du 14. Il y a du goutier, il y a As, As, les anciennes places du 14, et As, As, As, les anciennes perfs. Là, on peut faire 11, on peut faire 11 pour, ou on prend l'as. L'as, il est là un peu riche. Et le 11, c'est qui, ça Il bat des caras là. Il, est, il est riche aussi, le 11. Comment on va faire Ça va être chiant aussi, là. 1,9 du favori. On a 14h50 à faire, on peut prendre le 14, hein. Comment on va faire Il faut, faut pas, faut pas se, euh, il faut pas comment euh, se stresser non plus. On va faire nos calculs. Le calcul, 14, on va faire l'heure de départ. 14h50. Alors 14h50. On a un code du favori 1,9. On va faire des calculs pour voir ce qu'on récupère comme numéro. Et on ira voir qui c'est, tout ça. On ira voir des chevaux s'échauffer, tout ça, pour voir, pour trancher. Là, on fait comment 12, on fait As. Là, on fait 13. On fait 2, on fait 4. Là, on fait 14. On fait 7. Euh... On fait 5 revoir sans doute lorsqu'il sera 14. On fait 3. Ça, 12, on fait 12, 12-3. On 3. enchaîne avec le représentant de Géorgie Monta, indice de bruyère, le numéro 5. C'était imposé l'an dernier. à le on nous trouve une place à Mort-de-Bretagne cette année, une quatrième place à Géorgie, qui est normal, au mois de mars, par des chances régulières pour les classes. On a 14h50 de départ. Là, R4-C7 à Pontchâteau. Voilà, c'est la journée, hein. 10, 11, 12, 13, hein. la journée. Hein. Ça va être la journée. Hein. C'est quoi, ça Le 12 est riche, le 11 est riche, le 10, c'est quelque chose, et le 13, c'est pas mal. Alors, on, va, on va essayer de détailler. Hypothèque, le 13, c'est quoi l'entourage Tessier de 14, c'est quoi du Val d'Estaing, le 14 est pas mal, le 12, Ripitov, le, le 11, c'est Wagant Pipon, Patrick Pipon, je connais pas trop, le 10 c'est quoi, euh, Bruno Rochard, hein, de, de Barman, le 9 c'est quoi, Saint-Bourbon, le 9, le père du 9, Saint-Bourbon, il a combien celui-là, 47 euh, le 8 c'est quoi Irina Dubivier, Oiseau de Feu, Bégume du Vivier, Icurie Minier. Le 7 c'est quoi Olivier Raffin, Paris au Fort, Rocket de Best. Le 6, c'est quoi Mathieu Mottier, Thierry Rafto, Love You, Joie Baroque. Indice du Bouillard, le 5 c'est quoi Marc Speed, Jean-Michel Monclin, le 4 c'est quoi Jésus, Philippe Potone, Univers dépens, Trust me. me, le 3 c'est quoi Nicolas Pacha c'est quoi D'Oberman aussi, Signe d'Ocagne le, le, le 3, le le 3. Le Pacha Dupont, de Taloma de Blocage le 2, le Paris au Fort 1 à 2 au Ça doit être quoi celui-là Ivoir d'autres, Inside Spoken, Ibera, Illustreman, Indice de Bruyère, Idéal Baroque, Idole du Riff, Inara du Vivier, Hiermont, Iso des Carnions, Iban des Carins, Iyar, Hypothèque, Ilias du Goutier. Comment on va faire On a 2,3 du favori. C'est des 4 ans. là, j'ai le 10 en favori chez moi et sur l'écran, là, sur le live, c'est le 14. Bon, le 10 et le 14, ça fait quelque chose. On hein. En simple placer 10-14 en 2 sur 4, non à 23 ah, je ne sais même pas, attends, c'est quoi 14 favoris, donc il faudrait qu'on fasse 15 et 13. On ferait quoi que le, 10, le 10 et le 14, ça fait 4 et 1, 5 plus 10, ça fait 15. On a 14 et on a 4 moins 1, 3 plus 10, ça fait 13. Donc 10, 14, on a 10, 14, 15 avec 10, 14. On a déjà le calcul avec euh, le favori, avec 10, 14. Si on prend 10, 14 pour faire les, les anciennes pièces de cuir. On a 13, 4x3, euh, 4-1 ça fait 3, ça fait 10, on a 13, on a le 7, 14 et 10 ça fait combien ça 24, 4 et 2, 6, 4-2, ça fait 2, c'est 10-14-AS 10-14 quoi. Comment on fait l'AS 10-14-3, 10-14-2 Les échauffements commencent mais gentiment. Il a pas beaucoup 10-14-13 10-14-13 4 3. On aurait 12. On a 12, 13. 14, 14, 13, 10. 14 et 13, ça fait 27. 7 et 2, 9. On aurait l'as. On aurait le 11. 10, 14, 13. En de ce 4, 10, 14, 13. R4C7, on part à quelle heure 14h50 4 et 1, 5, 14. 3 et 1, 4, plus 10, 14. 4 et 1, 5, du 14, ça fait 14h50. 10, 14, 13. En 2 sur 4. On va essayer de rajouter un numéro. On fait 10, 14, 13, quoi? 10, 14, 13, as 10, 14, 13, 12, 10, 14, 13, 9, 10, 14, 13, euh, 1, 4, 6, 7, 10, 13, 10, 13, 14, 7. Après il y a 14 partants, faudrait qu'on récupère 14 trois euh, fois. Déjà que 10, 14, 13, on a 14. 3 et 1, 4, on a 14 encore une fois. Euh, 10, 14, 13. Déjà on a deux fois, il faudrait qu'on récupère trois fois. 10, 14, 13. Comment on fait 4 derrière 10, 14, 13. Comment on fait 4 derrière 4 et 1, 5. 4 moins 1, 3, ça fait 2. Il faudrait qu'on récupère 2 derrière. Ou alors, il faudrait qu'on récupère... Ouais, 2. faudrait qu'on récupère 2. Comment on peut récupérer 2 On récupère le 2 avec le 2 Inside the spoken. Le gros sort. 10, 14, 13, 2 C'est pas mal ça me parle Peut-être le 2 on s'en peut placer placé 10, 14, 13, 2 en 2 sur 4 ouais, Je suis fatigué là. Je sais pas si ça va rentrer Je suis fatigué ah, En plus il va y arriver le quintet Ah putain j'ai effacé quel con Attends, j'arrive Israël, on va faire le quintet, puis après j'arrête. On fait le quintet Israël, après j'arrête. On fait R4C7, là. 10, 14, 13, 2. Sinon, il y a. Euh, avec 14, 10, il peut tomber le 3. Avec 13, 10, il peut tomber le 3 ou 14, 10. Avec le 13, 10, 13, 14, 13, 10, 14, 4. 13, 10, 14, 14 3. 13, 10, 14, 4, 13, 10, 14, 3, ça tombe souvent, c'est les formules qui aiment bien se plaire ensemble, ça. Avec le 13, il tombe souvent le 6, 7, c'est pareil, 6, 7, 13, 10, c'est possible, 6, 7, 13, 10, 14, 13, 10, 3, 14, 13, 10, 4, il y a plusieurs formules, 14, 13, 10, 2, ou 6, 7, 13, 10, il y a plusieurs formules possibles encore, là. Le 9, euh, c'est quoi le 9 Hierment. Euh, il a 25 euros chez moi. Sam Bourbon, le père du 9, saint Bourbon. Euh, ça va être, il va être chanceux. 9-6, 9-6, 14-9-6-10, 14-9-6-13, 14-9-6-10. 14-9-6-3, 14-9-6-10, c'est possible. De euh, c'est possible. Ça peut être tordu comme ça. 14-9-6. Peut-être 14 gagnants, 14, 9, 6. Ça démarre pour le Tour de France des sur les pistes en gazon. 14, 9, 6, 10. 14, 9, 6, 10. En étant déféré les quatre pieds pour la deuxième fois. Ça monte un petit peu. À l'image, d'Ivoire Je sais pas. 14-9-6-7 14-9-6-7 Le 14 gagnant quoi C'est ma... une confiance pour le 14 Maintenant et Les minutes page j'ai une confiance pour le 14 mais... Gagnant mais ah, la, formule... la formule à voir, je ne sais pas Je ne sais pas, ça va être compliqué 14 Alors avoir sa place Avoir à chasser ensuite si on prend un brevet départ. Ah, c'est quoi comme piste Ça, c'est. C'est quoi la piste depuis ce matin, là Hauteuil c'est quoi comme piste aussi Pour le Quintet, c'est quoi comme piste Une piste en herbe On aime bien faire des suites de chiffres en piste en herbe, tout ça, là. Puis à Pont-Château, c'est quoi, là Corde à gauche C'est quoi C'est de la. La CECF Pour euh, R3, c'est quoi à Meden C'était quoi là À Mannheim Je sais pas quoi là Piste en herbe aussi Vous savez, des journées de piste en herbe C'est peut-être des suites avec un décalage un peu plus haut qu'il y a 2-3 jours. À Lyon-Danger, c'était quoi comme piste Piste en herbe aussi ouais, C'est un petit, un petit décalage à 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 aujourd'hui, c'est simple placé quoi. 3ème, 4ème. L'autre fois, c'était 5, 5, 4, 3, 2, 1, je ne sais plus quoi, là, ce que j'avais donné comme formule. On est plus sur 10, 11, 12, 13, les intéressants d'aujourd'hui. Il faut que les courses ait euh, 10, 11, 12, 13 par temps. Hein. S'il y a que 6, 7, 8 par temps, euh, vous débrouillez. Après, on part à Hauteuil. Après, j'arrête. Après, j'arrête. si ça tourne bien. Regardez les journées, on ça, ça fonctionne. On en profite pour faire un réglage avec Quentin Luc pour un 10 de brouillard, 5. C'est bien de vous montrer aussi les journées que c'est compliqué parce que comme ça on, on voit bien que c'est pas facile. Hier on rentrait un super 4, je vous balance un super 4, après le live je vous balance un super 4 à 250 euros. Est-ce qu'il y a, un de... De... Qu y a je peux pas le savoir euh... Moi j'attends vraiment le dernier moment quoi, donc il euh, faut être attentif mais bon. Vous... C'est presque impossible d'être attentif tout le temps tout le temps comme ça. Ah, C'est ça, un... peut-être une Alors, on va faire les recherches pour le, le quintet. Alors, en attendant, le quintet, on ne va pas avoir le temps de poser quelque chose. Des journées comme ça, on n'a pas le temps. On est à Hauteuil, à 15h15, ça part. R1C3, 15h15. Et là, il y a combien de partants pour le quintet là à 18 partants Non, mais. On peut rêver là Ouais il y a des belles cotes et tout mais c'est introuvable ça. La cote du favori j'ai le 13 à 6,3. 6,3 contre 1. On ferait quoi 15, 17, 14. 12, 3, 5, 8, 6, 6, 6, 4, c'est quoi celui-là À 15h15 de départ, qu'est-ce qu'il vaut celui-là 15h15 de départ, à 5. à 5, ça vaut quelque chose Avec des carbas, saint parcs Assez vite les Il y a 18 partants 5 x 4, 20. Euh, le 13, 3 moins 1, 2. 20 moins 2, ça fait 18 partants Déjà, on a 18 une fois. On fait 13. Qu'est-ce que je disais 13, euh, 5, 4. 5 x 4, 20. Le 13 favori. Faut qu'on fasse 13, 14 et 12. 5 x 4, 20, 3, moins 1, 2. 2 x 2 5, 10, plus 4, 14. 5 et 4, 9 et 4, 13. Attends, merde, mon machin, il se m'enveille, là. Favorite, 14 il a du goutier. 12, Comment on fait 12, 2 fois 6. est Il y a du boutier puisqu'elle est déjà sur la ligne des premières idéales bon on on côté avec Inara du le, le numéro 8, terminé pour Inara du On est parti lentement avec un de Broglie, qui se retrouve à l'arrière dans le siège de Yerm. le numéro 9. On a quoi, là, du stipple 4700 mètres, 15h15 de départ. Les anciennes places du favori, c'est 2, 3, 7, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 7. 13 13, 14. Espoir, espoir, espoir, espoir Royal, le 14, c'est quoi, ça du risque le numéro 7 qui vient très fort pour euh, venir maintenant au côté du cheval de tête en troisième position IAR côté corps qui lui-même est accompagné d'ISO de Cyrillon le numéro 10 ensuite sur une troisième ligne avec euh, IAR le 14 de euh, 14, a des 14 des 4 Dans le dos, pour instant, ISO de 14 et 4 ça fait 18 hein. 5 à 4, 9, 13 3 moins 1 du 13, ça fait 2 2 fois 9, 18 13, 5, 14, 4 13, 5, 14, 4, non C'est pas le coin celui-là 13, 5, 14, 4, c'est pas le coin celui-là 13, celui 13, 5, 14, 4, 2 13, 5, 14, 14. 13, 5, 14, 4, 2, non Grand-ongle, le, le 3, il fait être chiant, celui-là. On a 13-3, 13-3, 14-4, alors 2 sur 4. 13-3, 14-4 pour le quintet. C'est à 4700 mètres, il faut partir à 15h15. 15. 14, ça fait 5, 15h15, ça fait... 15h15, 14, ça fait 4 et 1, 5. On fait quoi après derrière On fait 13,3. 13, 13 moins 3, égale 10, 4 1,5. 15h15. Ça fait 14, 13, 3, on fait quoi 14, 13, 3. Et comment on fait 15 derrière Si on a 14, 13, 3 déjà, on fait quoi derrière On est R1, C3, il peut tomber une cote à 13 euros Les anciennes places, 4, 4 3, 2, 3, 2, 7. 14, 14, 14 13, 3, 14, 14, 14, 13, 3, 2. 14, 13, 3, 2. 14, 13, 2, 14, 13, 2. Le Vétion a déchiffré ce qu'un 14, 13, 3, 2. 18, 14, 13, 3, 2. C'était quoi celui-là que j'avais là Ah le 14 il gagne, impeccable. Ouais, le 6, il est pas 14, là. C'est quoi derrière là Quoi celui-là Pauvreté, tueries, putain de merde, le 10, il est en retard aussi, là. que chier, le putain. Je suis crevé, les gars. Le 10, 2, est trop, trop loin de 2, là entre le 3 Ibera et le numéro 10, Iso de Cœur. Et va là, terminé sur l'hypogrome de Pontchâteau. Merci Audrey, on est tout ça. Ah, peut-être le 204, on va regarder. Voilà, mais écoutez, on note que ouais, je suis crevé, les gars, je fais de la merde quand je suis crevé. c'est Ah c'est assez sport hein. C'est sportif, les gars. On va regarder la quatrième place de la course d'avant, R4C7. Il y a bien de 7, hein, putain, il fait chier. J'aurais entre 2 et 7, c'est dommage. On a 14, quoi Il y, avait une, il y avait une assurance sur le 14 quand même qui s'est qui démarquée. On a l'arrivée, c'est quoi 14-6-7, non 14-6-7-10, 14-6-7-3-10. Il oui, y avait 14 partants, 6-7-13, 3-1-4, plus 10-14. 7 fois 3-21. Euh... 6 x 3, 18. Regardez, ah, je sais plus ça. Si, si, si, 7 et 3, 10. 10. Oh, je suis KO, je suis KO. Je <rire> suis KO, les Je suis KO. Le 10 et 2, c'est dommage, il est trop loin. Là. Ah, bah, j'ai le 4 favori à la, la télé. Là. Putain, faut que je recommence mes calculs. Là. Alors, 4 ans, 6, 7, 3, 10. Il y a photo, on va attendre l'arrivée définitive. Là, on a le 4 à 6,4. On a l'heure de départ à 15h15. On a le nombre de partants, 18 à faire 3 fois. j'aimerais bien que le 10 il passe 4ème, la course avance ça ferait le 204 quand même je sais plus ce que j'avais donné à la fin, 14, 6, 7 non je sais plus quand j'avais donné je suis, où, je suis cas où on a les anciennes places du 4 à As 3 As 3, As -3 As 4 les anciennes perfs As-3, As-4. Bon, c'est... C'est comment... C'est gros. Les anciennes pierres du favori du 4, hein, c'est As-3, As-4, euh, tomber, euh, arrêter, 4, 4, mais bon, je mets As-3, As-4. Le 4, là, on peut se le faire en 15, en 6, l'As, on peut se le faire en 12, en As, là, on peut faire en 14, en 12 ou alors on fait AS3 qui fait 13 AS4 il fait 14 donc on aurait le 5, on aurait le 3 on aurait le 2 on aurait le 4 donc à 15h15 le 15 c'est quoi ce 15 on va, on va tout détailler Captain, euh, non c'est tout le 15 hein, oui, tu m'en parlais tout à l'heure du, du 15 Sinon, comment on fait 15 On fait 18-3, on fait quoi 9 et 6, 15 Le 9, ange euh, on, de juillet C'est quoi C'est des 5, 7 ans, 8, 8 ans, 9 ans Putain. 6 fois 3, 18. Comment on fait 6 fois 3, 18 La grande ongle avec le, le 12, à 12 euros Le 6, ange de juillet la course d'avant, on a quoi Si c'est 3 encore. Hein. Et le quintet d'hier, on a quoi Le quintet d'hier, on a quoi les gars On va s'appuyer sur le quintet d'hier aussi. On a 7, 10, 14, 5, 12 hier. Euh, 7, 10, 14, 5, 12. Le 12, on peut le faire en 3, en, en as, 14, 16, 7, 3, 5, 3, 10, 16, 5, 7, 10, 14, 5, 12. Là, on a le favori, c'est qui, là Le 4. Le 4 à 6,1. On part à 15h15. Euh, le 4, un hein, favori, donc il faut qu'on fasse 14, 15 aussi, et 13. Par des calculs, ou alors euh, pur. Le 14, euh, le 13, on pourrait le prendre pur, mais... On fait combien 15, comment on fait On fait 9 et 6, 15, on fait quoi On fait... Euh, Il euh, y a 18 par temps, on fait 18 moins 3, on fait quoi On fait 9 et 6, 15, 18 moins 3, on fait quoi On fait... Euh, avec le 4 en favori, on fait 4 plus 11. Le 11, comment on fait On fait le 2, on fait... Euh, on fait 2, 13. 13, 2, ça fait 11. Plus 4, ça fait 15. Le 14, comment on fait 14 On fait AS4. Le 15, c'est pareil. On peut faire AS5, sinon. 6, 9, AS5. On fait quoi le 14 8, 6. On fait quoi 14 à 18 par On fait 18 moins 4. On fait quoi, sinon on fait 6 et 8 Oui, bah 8 et 6, ouais. Et le, 6, le 6, on fait en forme de 15, en forme de 17, plus 8. On ferait comment, là 13, le 13, comment on fait On fait 8 et 5. On fait 8. Le 5, on se fait en 14 encore. Le 8 en 17. En 6. 6 et 6, 6, 11. 6, 11, 5, 9. On fait comment là On fait comment Le 9, le 9, le 9 le correspondant de 9, on peut faire en 18 euros là C'est chiant, à 18 par temps mon pote, faut t'accrocher. La course d'avant, on a 10, c'est une longue distance, c'est 4700 mètres, mais à 15h16 maintenant ça part on va pas avoir le temps de faire quelque chose. Hein. la photo entre 14 et 6, la course d'avant en plus. Ça va être chiant pour faire des calculs, ça va être chiant. 15h16 à faire. Il Doudin, Captain. Comment on va faire On fait là, c'est le 5, là, c'est le 6, 15h16 À 5, 6. J'ai envie de rester dans les petits numéros, mais là, s'il est, il est âgé, 5, 6 sont pas mal, mais 5 et 6, ça fait quoi 6 et 5, 11. 6.5 ça ferait quoi Il faudrait faire 17 derrière. 6.5 moins 5 égale 1, donc il faudrait faire 17 derrière. 6, 5 à 7, 6, 5, 7. Euh... Avec le 13, 6, 5, 13, non hein. Si on prend 6, 5, 13. Le 4 en d'hier on a de 5 14 c'est chiant 6 x 3, 18 6 5, 3 grand ongle il me grand ongle hein, quand même le 3 ange de juillet avec de carba un jour un marc une... Fury Dainé, Gaulle, Espoir Royal, si Doudin, Captain Spiken et... Galet des Fossés, Black Bois. Les anciennes places du 2 du, du maintenant, c'est le favori, c'est le 2 maintenant. Ça change les calculs, les gars. Bah, est oh, je ne recommence pas à vous mettre les trucs avec le 2. Il hein. ah, y a le 2 et le 4 en favori, bon, c'est chiant. Ouais, voilà comment je fais mes calculs 2 que... x 4, 8, il faudrait retrouver l'as derrière. Vous à 18 partants. Ou euh, bah alors euh, 4 et 2, 6, 6 x 3, 18. On fait 4, 2, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 3, 4, 2, 14, 13, 4, 2, 14, 3, 13. 4, 2, 14, 3, 13, c'est marrant ça. Un grand ongle qui n'est le viste. 14 6, Darling Debord, c'est de de de quelque de chose, hein? de Darling Debord, de de grand oncle de du King Mais ils sont âgés, de ces cons-là, ils sont âgés. Il y a 18 partants de 9 x 2, 18, mais deux, le 9, 9 est cher. cher. Il y a trop de chevaux à regarder, là. C'est chiant on va prendre le 6 on va faire 15h16 6 la cote du favori à 6,2 on va prendre 6,2 ou 6,4 6,4 6 fois ,4, ,4, 4, 24 moins, moins 6 comment on fait 6 derrière 18, euh, 8 et 1, 9, 8 moins 1, 7. 6, 6, 4, ou 6, 2, 6, 4, ou 6, 2, 6, 2, 4. 6, 2, 4, 6, 2, 4 ça fait quoi à 15h15? 6-2-4-3, 6-2-4-3. Avec un sur le C'est 6-2-4-3 3x5-15. Alors d'autres outsider, Si 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Ah, 6 et 4, 10 et, et 3, 15 3 et 2, 5, 6 et 4, 10 ça fait 15h heures. 15h15 heures, 6, 2, 4, 3 6, 2, 4, 3, 2 sur 4 6, 2, 4, 3, 2 sur 4 il est compliqué celle-là les gars à 5,8 il passe le favori là t'es quoi celui-là c'est 8, 3, 5 ou à 7, 4 On a peut-être le 7 R1, C3 On prend l'AS3, on fait quoi Les quintets, c'est quoi d'origine Hier, on a quoi de quintet là oh, je suis perdu les gars, je suis perdu. également à Seignora, à qui sont des cinq ans au Palmarès de ce président de la donc c'est faisable de remporter cette grande à ce, à 7, 4, en 2 euros pour l'entourage du cheval vainqueur. À en sur 4 à 7 4 à 7 4 à Après, c'est ouvert. Après, <rire> A 7-4, en 2 sur 4. On a une cote 5,8, 5,7 du favori. A 7-4. Je sais pas, 7-4 quoi. 7-4 quoi, en 2 sur 4. A 7-4 quoi. Il faut qu'on égale 18, partant. 3 fois. 7-8, à 7-4-3. 7-4 quoi, 7-4-3, 7-4-13, a 7-4-13. A 7-4-13, a 7-4-13. A 7-4-3. À 7, 4, 3 À 7, 4, 3 À 7, 4, 3, 6 À 7, 4, 3, 6 Peut-être un trio, je sais pas, 2 sur 4. À 7, 4, 3, 6. J'ai que ça, les gars. Merde, attends. Trio, je sais pas. Ouais, je suis vraiment à la dernière minute, mais c'est indéchiffrable ce matin. C'est le début du mois, les gars. Les vidéos ils sont plus, plus fluides à la fin du mois. C'est compliqué au début du mois, je vous le dis depuis hier, les gars. Faut suivre, faut écouter les vidéos, les gars. Je vais pas, faut pas me demander des questions. Quand je vous dis 50 fois que c'est compliqué euh, ces jours-là. faut pas me demander des pronos quand je te dis que c'est compliqué ces jours-là. Tu vois le bordel que c'est pour trouver un pronos. puis, il faut savoir si tu as de quoi miser. Je t'en donne plusieurs. Si tu de quoi miser, je t'en donne plusieurs. Si tu qu'une pièce, ça va être cheap, ça va être plus chiant. Si tu un accro, tu te démerdes. C'est pas mon problème. Parce que ça, tu peux devenir accro, hein. Si t'as de quoi miser, tu vas gagner 100 balles, 200 balles, tu vas mettre, après tu vas dire ah c'est facile. Hein, tu vois, ça joue un peu aussi, il faut bien formuler ton ticket parce que ça joue vraiment au, au millimètre. T'inquiète hein. pas, PMU, ils sont dans les détails. Ils ont les détails, il y a les poubelles, tu mets dedans. Bon bref, allez hop, on va suivre ça. C'est l'emmerdant le 18, le euh, 14, 13. Sinon, à euh, 7, 4, 3, 6, à 7, 4, 3, 6, 18, à 7, 4, 4, 3, 6, 13, à 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7 4, 4, 3, 6, 13, 14, à 7, 4, 3, 6, 18. On va regarder. Ah, je suis KO, je suis KO. on pourrait se dire. La route est longue, tranquille, maintenant tout le monde veut bien faut quand que. Le passage entre la piste de et la piste de est assez peu large. Merci les amis, vous likez sur les, les groupes et tout. Merci à vous les amis. Oui, je vous mets des je vous mets des, des combinaisons de sécurité quand même en haut des pages les gars. Ça ne marche pas pour 18 partants ou 22 partants, mais ça, ça marche. Pour des courses un peu moins, ça marche bien. Oui, les courses de sécurité, ouais. les gars. Il a répondu Pas forcément préféré, mais attention aux petits bois et grosses cotes. Parce que tous les ans, il y en a un presque qui passe. Et là, il y en a un. Il y a Galé des Fosses. On rappelle que Django, il y a deux ans, il l'avait remporté avec 62 kilos. Oui. En fin de compte, du y a des Fosses également, l'avait remporté avec 62 kilos. Ah, le 7, il m'intéresse. C'est marrant. J'ai envie d'un 2 sur 4, un 7-4. Qui va peut-être la course est compliquée, pourquoi pas On a part à 15h16. On part un peu plus tard, à 15h19. Après, j'arrête. Non, le 13, il ne passe pas de la course d'avant. Ah si, il y a... la course d'avant, ça a changé, là 7, 3, 10, 2, là Je sais plus ce que j'avais donné, non Je sais plus ce que j'avais donné. J'avais donné... Euh... Non, ça ne marche pas, là. Il y a 10-2 en 2 sur 4 la course d'avant ou pas Dans ce que j'avais proposé, non Je sais plus. Non. Attends, je je sais pas. Si je prends un hein, 2 sur 4, 10-2 la course d'avant, non Et là combien Ils ont enlevé le, le premier et le deuxième ou je sais plus combien. Là. Putain, elle est pas chère. Hein. Putain. On se casse le cul pour rien. C'est le début du mois, les gars. Faut, faut jouer à la fin du mois, à la fin du mois on n'a pas d'argent. Et au début du mois il faut jouer les simples placés. Moi je suis habitué à donner des combinaisons mais... Faut donner les simples placés les gars. Faut prendre les simples placés. ...curi Dédé qui est quatrième à l'extérieur. On retrouve juste derrière le 05 Abel de Gerbar. Alors que les choix vont prendre sur les À l'extérieur, encore plus 7 bien 07 vient devant notamment le 03. Souvent en tant que l'accusation d'Amix-aux-de-Bonds. Parmi les joueurs qui attendent, on a également le 02 d'Armix-des-Bordes avec donc... Le qui se retrouve quasiment en dernière position, en dernière position même. Ils ont franchi le groupe avec Harkenspeaking qui a fait un, un petit peu d'eau. Direction la plage d'Ottoeud dans la diagonale et le favori King Elvis est venu relayer Blackboard. Avec Purilenek qui est 3 avec le Kerbar et 4 sur la place de Deuil-Londres. Bon, il suit directement avec le foot en 2 juillet également, l'année favoris. A commis une faute un petit peu sérieuse quand même à l'arrière du peloton. En Mars les derniers votes sont à sa hauteur. Tout dingue. Pour Paul Kerperot est également à l'arrière de ce peloton, un des favoris goal. Patience sur une dernière ligne à la hauteur du. Tu du dois, dois obtenir de des résultats, mais tu vois, t'as même pas le temps de tout faire. T'as peu de temps avant le départ, hein, entre deux courses. Hein. Moi, je préfère ça, faire mes recherches à chaud. La course, c'est de la discipline compliquée, ça. Hein. Les obstacles, les longues distances, obstacles, double barrière, oh là là... Et le 17, le des pousses. à peu moins d'un kilomètre désormais, King Elvis. Pour bon, retrouver en deuxième position, Abel de Kervar, le numéro 5 à l'accord, le 12. Boat, a quelques petits mots, maintenant passé Castiguer, avec à sa hauteur, pilot, mot, quatre, quatre, quatre, la Quasiment la même hauteur pour diriger de la rivière des Oh un, deux qui sont tombés. Le 11 et le 18. Ah, puis ils courent dans l'autre sens. J'espère qu'ils sont pas mal. As le terrain piste en herbe. Ah, il y en a un qui abandonne derrière. Ben ça va, ils sont debout. Auteuil, les gars, Auteuil. Quintez. 12, 4, 5 pour l'instant, 12, 4, 5. 4 x 5, 20, ça faisait 18, euh, non, ça va m'attendait que le 12 il fasse quelque chose quand même, le 12 il va faire quelque chose, euh, le 4 il peine, oh il y en a encore des chutes, il y en a encore des chutes, ah, ils vont finir à, à, en charpie, Il y a un cheval qui court avec eux, là, il n'y a, a pas de jockey dessus, j'espère qu'il va pas gêner les autres. Et à chaque fois, ces chevaux-là, ils arrivent premiers. Les chevaux qui courent tout seul sans jockey, euh, ils suivent les autres, ils arrivent premiers en tête. Ils sont vraiment, les chevaux, ils sont vraiment dressés pour... Euh... Regarde, va... j'espère qu'il n'y a pas gêné les autres, par contre. Ah, c'est la course compliquée, ça. Ah, qu'est-ce qu'il a... Il va courir ou pas Non Oh, putain, il saute là et tout, il y a... Il n'y a pas de jockey dessus, c'est marrant. Il suit comme s'il y avait le jockey. Les jockeys sont tellement légers que le cheval, il suit quand même. Est-ce qu'il va sauter ou pas, non Ah, il suit, hein Il doit suivre euh, le jockey qui doit monter dessus. Normalement, il est sur l'autre cheval. Le cheval, ça lui peut pas, en fait. Il... Ah, c'est marrant. Bon, il n'y a pas, y a... on n'a a rien, hein. c'est compliqué. À 18 partants, une épreuve compliquée. Il n'y a pas de 2 sur 4, il n'y a rien, je ne sais pas. Tu vois pas qui est-ce qui est le neuf, ouais. Bon, j'ai rien. 38 euros. le 9. 12. 12, 16, putain, 12, 16, 8, 2, 9, 12, 16, 8, 2, ben, bah, sans moi, sans moi, bah, j'ai rien du tout mon ami, ah, peux, ça c'est un tableau qui appartient pas à cette course, hein. non je déconne mais j'ai rien là, il y a 2, 4 qui sont trop loin, bon c'est toujours provisoire mais bon, putain ce truc, en bon, c'est le début du mois, un hein, PMU, euh, ils s'en foutent. Hein. Ils mettent euh, n'importe quoi. le Le 4 était favori, il fallait qu'on fasse euh, 14. Il fallait qu'on fasse 15, il fallait qu'on fasse 13. 2 et 1, 3 du 12, euh, moins 16, ça fait euh, 13. 2 x 8, 16. Ouais, bah ouais. Personne n'a touché, personne n'a touché, mon ami un instant sur ton château tout à l'heure vous savez qu'il y avait une enquête Vincent vous l'a dit il y a eu un changement d'arrivée de disqualification donc on va tout de suite regarder le résultat en image de cette enquête moi ouais, j'ai rien du tout hein. Regardez, ça se passait dans la septième course et ont été disqualifiés après enquête et eh bien le numéro 14 il y a du boutiers qui avait remporté la victoire et le numéro 6 par des calculs je retenais euh, par des calculs je retenais euh, 9, 9, 9 6 euh, 9 8 1 euh, 4 18 3 euh, 4, 11, 2, 13, 1, 5, 15, 8, 17, 8, il y a 11, 6, il y a 5, 9, le 6, mais euh, je ne faisais pas confiance du tout, tu as vu les codes qu'ils avaient et tout, et c'est une épreuve compliquée, c'est le début du mois, c'est comme ça. Il ne faut pas jouer ces, ces quintets-là. les gars. Ceux qui posent des billets des billets sur des quintets comme ça, les gars, vous êtes à la masse, les gars. Même pour les connaisseurs, ceux qui connaissent très bien, ils ne font pas des quintets comme ça. du Grand National, il y a un défilé actuellement, et c'est donc un euh, hippogrome de ville sur la Seine. On nous accueille pour cette éteinte. Nous suivrons euh, une balade, hein, comme d'habitude, entre l'Etat en France, et Écobrois-Bernet, au et aux Andi-Guizio, Alençon-Herbray, le tout. Qu'est-ce qu'on avait hier comme arrivée Hier, on avait quoi comme arrivée au Quintet On avait le 12 hier au Quintet On avait le 12, on avait 7, 10, 14, 5, 12 hier. Le 5, on devient en 16. Il y avait 12, 16. Merde. Bon, c'est un peu chiant, ces courses, c'est aujourd'hui. Ah, puis je suis KO, ça serait mieux à la fin de journée, mais je suis KO là. Ah là, il y a des courses à 18 partants ou alors il y a 9 par temps, 8 par temps. Des débuts de mois en plus, c'est compliqué, les gars. On fait tout à l'heure un 2 sur 4, on n'est pas payé, 4 c'est 7. On est un petit peu remboursé, mais on n'a pas de gain. Il y avait 11-12-13 que je proposais R1-C2, mais je suis parti sur autre chose. J'ai fini un point au final sur autre chose. Un 2 sur 4, ça faisait combien À 33 euros, ouais, x3, ouais. Il y, avait, euh, il y avait quoi sinon Que J'ai je... fait quoi sinon R4-C6 ah, je proposais AS8, un, départ, un départ avec un suite à 18 partants. 12 à suite, mais j'ai fini à donner autre chose. Ça fait 2-3 deux, deux, courses que je, finis, je commence bien, puis je donne autre chose. Je fais de la merde. Là, je rentre à couper le placer, R1-C1. Ouais. Attentif aujourd'hui à 12, 10, 11, 12, 13 en simple passé, voire fin de journée peut-être en. En 2 sur 4, 10, 11, 12, 13, en couple est passé. être en fin de journée. Il euh, faut, faut être attentif à ces numéros-là aujourd'hui, 10, 11, 12, 13. Mais il euh, faut vraiment bien trancher. Hein. Tu, tu tranches peut-être avec l'heure. Tu tranches avec la, la cotation du plus faible. Tu, tu tranches avec ça pour jouer 10, 11, 12, 13 aujourd'hui. Soit avec l'heure, soit avec euh, euh, la cotation du plus faible du favori. Là. 3,2, tu vois, tu fais euh, le 12 à euh, 2 et 1, 3 ou euh, le 13, 3 moins 1, 2. De... Ou alors tu fais euh, 10, 11, 12, 13, tu vois, tu fais 10, 11, ça fait 2, 21, 2 et 1, 3, tu vois. Tu prends 2 et 1, 3 du 21 ou, euh, ou alors du 12. Et voilà, tu fais, euh, tu prends favori peut-être aussi à 3 euros, peut-être intéressant aujourd'hui, les favoris. Bon, pour le quintet, c'est autre chose, hein. C'est pour les courses de la journée. Demain, ça sera autre chose. Demain, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, attention, 10, 11, 12, 13. Essaye d'égaler la cote du favori. Euh, ouais, du favori, du... Euh, L'outsider, je ne sais pas comment il l'appelle. La plus petite cote, quoi. Essaye d'égaler la plus petite cote. Essaye de jouer 10, 11, 12, 13, on peut le passer aujourd'hui, ou alors le favori en gagnant. Peut-être tu peux peut-être multiplier par ton par 3 ton favori aujourd'hui sur Center Course, hein, sur course, Pour moi, moitié de toi. Hein. Tu vois, ma troisième série de survie, ça faisait le 2 sur 4. Troisième hein. série de survie sur mes, en haut de, de mes pages. Sinon, tu as, as mes formules de survie, c'est en haut des pages. Pour les 2 sur 4 coupés passés, c'est en, en, en haut de mes pages. Hein. Mes pages Facebook, là. Allez, bisous les équipes. Bisous les, les, bisous les pages, bisous les groupes. Bonne journée. J'arrête, je suis KO. On verra euh, peut-être demain, je ne sais pas. Demain ou mardi, je sais pas. On va recevoir la paye. Il faudra déjà faire les courses et tout. On verra plus tard. Un eh, bisous l'équipe. Merci à vous. Merci, merci. On va mettre celui-là, tiens. Oh putain, les yeux là-dedans. Les yeux de... De merlan au frit. Bisous l'équipe. Bien.